a étouffé toute voix dissonante sur le conflit ukrainien, quitte à couper l'Internet russe du reste du monde. Car l'Occident, mesdames, messieurs, ne connaît que le mensonge. Le mensonge est diffusé tous les jours dans les médias occidentaux, Internet, les réseaux sociaux. Tout est mensonge. Oui, tout. Tout est mensonge. L'Occident n'aime pas d'autres sons dissonants venant d'ailleurs. Mais pourquoi l'Occident a peur Eh bien... Ce sont les Rothschild qui décident ce qui doit être dit avec la complicité des patrons de presse. Pour mieux le comprendre, écoutons ensemble cet audio en image. Au, au, à à l'Angleterre, où ils disent « Je vous invite à déployer davantage de forces contre la Russie et ses mandataires. Intensifier la guerre de l'information pour corriger l'opinion, notamment en ligne. » Voilà ce que demandent les Rothschild. Écoutez ça. L'héritier de la famille Rothschild, Nathanael Rothschild, a écrit, c'était hier, aux membres du gouvernement britannique pour leur faire part de son point de vue, selon lequel Vladimir Poutine est l'homme le plus dangereux depuis la défaite de Hitler, qu'ils ont eux-mêmes financé Suivi de Xi Jinping, tiens donc, a expliqué que l'Ukraine est une pièce essentielle que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre sur l'échiquier Géopolitique. C'est Rothschild qui dit ça. Donc là, il donne des ordres. Hein. Il ne faut surtout pas perdre. Pourquoi il ne faut pas perdre l'Ukraine Parce que c'est leur fief. L'héritier de la fortune Rothschild a soutenu que la Russie doit être excisée du système bancaire et économique international. Ça veut dire le système SWIFT. Il faut les virer. Nous devons mettre la Russie à genoux par tous les moyens possibles pour envoyer un signal fort aux Chinois. Et pour protéger notre système mondial de normes et de valeurs libérales tentant le nouvel ordre mondial là derrière nous ne devons nous ne devons pas nous faire d'illusions si nous laissons vladimir poutine s'emparer de l'ukraine vous voyez pourquoi ils ont peur cela enverra à nos ennemis l'iran la chine et la corée du nord en particulier le signal que nous ferons rien face à un assaut de force en effet notre voie actuelle, celle de l'absence de sanctions militaires, signifie que notre ordre mondial est mort sur pied. Je vous invite à déployer davantage de forces contre la Russie et ses mandataires, à intensifier la guerre de l'information, donc là c'est directement pour les médias, pour corriger l'opinion, notamment en ligne, et à envoyer des armes à nos amis ukrainiens sans l'Ukraine. Écoutez bien, l'ordre mondial pourrait ne pas survivre. C'est clair ou pas là Allez sur Q, sur, chez mes amis de Q News, que je remercie d'ailleurs, Q Actu, pardon, euh, qui, font, qui, qui ont fait un super dossier là-dessus. Clairement, les, les Gates, les Soros, les Rockchill, les Rockefeller, ils sont en panique totale. C'est la fin du game pour eux. Si on prend l'Ukraine, c'est fini le nouvel ordre mondial. Et je peux vous dire une chose, on a pris l'Ukraine. C'est terminé. C'est terminé pour eux. — Messieurs, on va continuer justement à regarder d'autres images, cette fois-ci avec David Pujadès. Sur son plateau, on déclarerait fort que, désormais, Poutine est l'éliminé public numéro 1. Il faut le tuer. Regardons ensemble. — ...d'éliminer Vladimir Poutine. Est-ce que c'est envisageable politiquement Au regard du droit international, c'est quand même un chef d'État, donc on y viendra. Mais il y a la question de la faisabilité. Mais, mais avant cela, la question que je souhaite vous poser, Général Pinard Legris, elle est toute simple. Est-ce qu'il est imaginable qu'aujourd'hui, euh, les services euh, militaires euh, américains, français, euh, britanniques euh, travaillent sur ces hypothèses ah bah, que, les gens, euh, que les gens des services travaillent, ça me paraît être la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on appelle une cible à haute valeur ajoutée. Et, et c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche, vous voyez bien ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs... Et donc de même, en opération, on cherche à taper sur les PC, les postes de commandement, de façon... Bon. Donc, donc quand on dit « travail », ça veut dire on tente d'échafauder des plans, on tente d'essayer de repérer des cibles potentielles qui pourraient devenir des agents doubles, on tente de euh, se rendre compte de, des éléments euh, de, de, de vie, de ce bunker, des éléments physiques qui permettraient de trouver une faille alors, là, si vous voulez, pour le Kremlin, il me semble que c'est quand même une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile, d'abord parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Hein. Deuxièmement, c'est des abris atomiques. Donc on ne peut pas euh, mm. détruire euh, l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Ça a été construit au moment de la guerre froide. Si vous voulez, mm. on a la même chose à, à, dans les, en France, des, des abris qui permettent de conduire. La dissuasion nucléaire, si nécessaire. Mais Donc, la question que je vous posais, c'est est-ce que Alors, tout après, ça a été a passé au crible Est-ce que a... tout ça est passé au crible Par les services français, Mais, américains voilà, Si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. C'est à partir de gens qu'on qu qu a essayé déjà depuis des années de, de contacter. Mais après, il y a le contre-espionnage. Ça me paraît être une, une, je dirais une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais... Parce que ça viendrait de l'intérieur. Ça ne peut être que de l'intérieur. Si vous voulez, c'est un peu comme les vols d'armes dans les armuries, c'est toujours quelqu'un de l'intérieur. Et c'est toujours comme ça, parce que infiltrer quelqu'un, là, ce n'est pas l'époque de Stauffenberg mmh. et le, le bunker. Et pourtant, c'était un officier de l'état-major qui était très proche. Mmh. Vous voyez, ce n'était pas un, un infiltré de l'extérieur. Il a posé sa sacoche euh, et derrière un pied qui était en béton, etc., ah. bon, qui, a, mmh. qui a faussé l'explosif. Le, Mais en tout cas, vous nous dites, forcément, les services ont examiné ces hypothèses, ne serait-ce que pour les écarter parce qu'infaisable, mais ça a forcément été examiné. C'est ah, important parce que vous êtes un ancien de la DRM, la Direction du oui, Renseignement mais... Militaire, donc... Euh... Ah non, mais alors là, si vous voulez, on est plus dans les services spéciaux hum. de le, du renseignement militaire. Là, si vous voulez, on est dans les services secrets. Et par définition, s'ils sont secrets, j'en sais pas plus que ça. Mais il est... moi, il me paraît, comme officier, ou ancien officier, il me paraît assez naturel qu'on s'intéresse à, à toutes ces options et qu'on voit les possibilités, c'est des opportunités. Dans la planification générale des opérations, ben vous, vous identifiez les différents éléments qui contribuent au commandement, à la coordination des forces, etc. Mm. Et si vous remontez, ben vous devez vous intéresser à ça. Mais vous voyez, la particularité, c'est que... Si on n'a pas fait de nous, je me tourner vers vous, jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, l'Ukraine est le cœur même du problème, ou alors, finalement, pour... Les Rothschild, il ne faut pas que la Russie, on va le dire comme ça, prenne l'Ukraine entre ses mains. Et apparemment, l'Ukraine est tellement important, énormément d'ailleurs, pour les Rothschilds qui n'ont qu'un seul mot d'ordre. Aujourd'hui, il faut tuer Poutine et surtout donner de fausses informations dans toutes les télévisions du monde. Non, il faut arrêter de faire la manipulation des esprits. Le problème, ce n'est pas que l'Ukraine soit tellement importante pour les Rochides. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que les Rochides, si on peut parler, c'est mondialiste, oui. sentent qu'avec cette nouvelle montée en puissance de la résistance des peuples du monde, qui se, se déclinent avec cette détermination de la Russie et des autres pays, en réalité, l'Iran, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde, qui ont décidé de ne plus accepter un monde unipolaire, oui. pour eux c'est la fin des patates. C'est pour ça que je vous avais dit, je l'ai dit avant, je, je l'ai dit avant dans mon analyse, dans cette affaire-ci, les gars ont l'impression, pas l'impression, ils sont sûrs qu'à partir du moment où ils ont perdu deux monopoles essentiels en ce qui concerne euh, la géopolitique et le pouvoir dans le monde, oui. vous perdez le pouvoir économique vous n'êtes plus la première puissance économique du monde, vous perdez le pouvoir militaire, vous n'êtes plus la première puissance militaire du monde, alors que ce sont euh, des lauriers, et j'allais dire, euh, que vous aviez à votre aise, il n'y a pas très longtemps, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'êtes plus, n'est-ce pas, l'homme so qui doit régenter la vie des citoyens dans ce monde. Et pour vous, c'est une affaire de vie ou de mort. Pourquoi on met tout, le, euh, euh, euh, tout ce paquet là sur l'Ukraine. C'est parce que c'est en Ukraine qu'on avait commencé à préparer la riposte pour détruire la puissance militaire de la Russie et après s'attaquer à la Chine. Je l'ai dit et redit sur ce, ce, ce plateau. Depuis que celle crise a commencé. Le, le, le, la Russie le pose un problème parce qu'elle est une digue qui ne permet pas de mener à bien les opérations de destruction de la Chine et des restes des petites puissantes émergentes. Parce que la Russie n'est pas de leur camp. Parce que la Russie est pour un monde multipolaire. Parce que la, la Russie refuse, n'est-ce pas, cette nouvelle civilisation qui veut l'imposer à tout le monde. Cette question des nouveaux droits de l'homme, ça paraît un peu des trucs un peu au lait au lait pour certains. Mais c'est fondamental dans la structure nouvelle, de la civilisation nouvelle qu'on veut imposer au monde par ces gardes, euh, euh, euh, ces mondialistes-là. Il faut qu'un homme épouse un homme. Une femme épouse une femme, un homme épouse une chèvre, le mariage soit célébré enfin entre, je sais pas, un dromadaire et une femme, et que nous, les êtres humains, normalement constitués, c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant à nous qui les spectateurs, n'ayez pas peur, Dieu existe. Dieu existe, Quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, c'est-à-dire la douleur que nous ressentons par la vie qui nous frappe au quotidien. N'oubliez pas une une seule chose, Dieu existe. Et parce que Dieu existe, il n'acceptera pas n'acceptera jamais que ces créatures, ces enfants, vivent la guerre qui sont préparés, qui est préparée par ces mondialistes là. Donc le problème de l'Ukraine, c'était le pont avancé de l'opération qui était préparée en somme pour détruire la Russie après avoir détruit la Russie, on doit maintenant s'occuper de qui De la Chine, Et après, maintenant, les choses, le business reprend son cours normal. Maintenant, avec des coupes claires qui seront faites dans certaines populations, quand vous écoutez les gens venir vous dire que ce n'est pas possible, les femmes nigériennes font trop d'enfants. Vous croyez qu'il est sur un coup de tête Non Ce sont des études menées qui leur montrent que si vous laissez cette tendance-là prendre de l'ampleur, sachez que cette tendance va programmer votre vie, votre système et, votre, et la civilisation que vous voulez imposer au monde. C'est ça qu'il s'agit. C'est aussi simple que ça. Ici, je en, je Donc, en Ukraine, aujourd'hui, c'est prouvé. On a dit, et j'ai été par, heureusement parlé pour moi, de dire qu'en Ukraine, depuis des années, il y a des programmes bizarres. Financés par le Pentagone, qui sont en marche là-bas. Et la CIA. Évidemment. Les, les services de renseignement, étaient au courant. Ils ont tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. On a dit, ah, ils vont faire quoi on continue notre business. Premièrement. Deuxièmement, deuxièmement, il y a un certain nombre de, de, de, de déterminants oui. sur le plan géopolitique qui se mettent en place depuis un certain temps. Et ces déterminants-là prouvent à, à, à, à, de plus en plus que ce monde-là, l'ancien monde là qui va mourir bientôt, c'est comme ça que je l'appelle, hein, Parce que l'ancien monde occidental, pas très très avancé d'ailleurs, qui va mourir bientôt étaient en panique. Ils paniquaient totalement. C'est pour cela qu'ils ont utilisé la même barbarie contre l'Irak à partir de mensonges. La même barbarie contre la Libye à partir de mensonges. La même barbarie contre même la, la petite Côte d'Ivoire à partir de mensonges. La même barbarie contre euh, le peuple du monde à, à travers les programmes d'achatement structuré dont on n'a pas encore totalement évalué les dégâts. Ces gens-là sont paniqués. Ils sont totalement paniqués. Mais d'où sort Poutine Nous, on avoir écrasé euh, l'Union soviétique avec euh, Gorbatchev et après Yeltsin, qui nous a donné pratiquement toutes les billes en mains. Et nous, on commençait à concocter notre plan, plan. Comment faire pour nous attaquer à la Chine Et c'est mon pas ta trace. Il suggère qu'on ne part un type qu'on appelle Poutine, avec un pays comme appelle la Russie, restauré, dans son prestige, restauré, dans sa puissance militaire et que nous crée toutes les, les, les, les, les misères. Mais comment vous pouvez expliquer Cela, vous voyez que les gars n'ont même plus la retenue. Ils n'ont même plus la lucidité de dire certaines choses qu'on disait dans nos officines de Honda Grande, on n'a grand, pas les exposés en public. Poujadas organise tout un débat avec pour thème il faut supprimer Poutine. Vous avez déjà vu ça. Hein <rire> Mais ça veut dire que les gars sont en train de. Ils ne savent plus par où donner de la tête. Tout un débat. Parce que dans ce débat-là, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre là-dedans. Hein. Il n'y a pas seulement la volonté de vouloir faire un débat. Non, c'est un débat que les gens ont voulu faire. Non. Il n'y a pas seulement la volonté de dire qu'on veut, on veut communiquer. Non. Mais c'est même des signaux qu'on envoie. À des agents dormants, que vous le voulez ou non, qui sont en Russie. Que, mais vous faites quoi Nous nous sommes en train de suffoquer. Sauvez-nous. Dégagez-nous. N'est-ce pas euh, euh, euh, euh, euh, la vue de, de, de, de, de, de cet individu qui est en de nous étrangler Tuez-le Le message aux, aux agents dormants de l'homme camp qui sont en Russie, c'est que tu Poutine c'est le message qu'on leur envoie. Tuez-le parce que le monde entier n'en peut plus. En fait, le monde entier, la communauté dite internationale, que comme a fait une très belle carte dernièrement de la communauté internationale. Vous voyez, quand vous sortez des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Ouest, de l'Australie, voilà ce qu'on appelle la communauté internationale. Hein, monsieur. Et plus rien. Et plus rien. Plus, plus oui. ça, la Chine n'est pas là-dedans, la Russie n'est pas là-dedans, l'Afrique ouais. n'est pas là-dedans, l'Inde n'est pas là-dedans, l'Iran n'est pas là-dedans. tous les pays du moyen orient ne sont pas là-dedans. Mais quand ils ont dit, ils ont dit... Et, et, et là, c est, c est, Souvent, tu, tu, tu, tu peux avoir un AVC. La communauté internationale a décidé que quelle communauté 200 internationale. 200 millions d'habitants seulement. Hein. C'est la communauté internationale. <rire> Est-ce qu'ils ont pu donner on 7 milliards C'est ce prétendu 7,7 millions ce prétendu de personnes. La communauté internationale autoproclamée là, voilà. Mais il y a pire que M. Ngo. C'est le système économique et culturel qu'ils ont adopté. C'est-à-dire que c'est eux qui sortent des chiffres. Hein, ce n'est pas non. Oui. Chaque, chaque année, on vous dit qu'avec le Covid. Ils ont créé une affaire de Covid Et curieusement Les riches se sont encore davantage enrichis Ils ont doublé complètement leur fortune Et les plus pauvres se sont encore davantage Appauvris Au point même, même DBS, faut vous dit se ce maintenant C'est tout vous dire Vous comprenez Et on vous dit que moins de 5% De ces happy few qui sont là-bas au sommet Moins de 5% des plus riches du monde et Ils ont l'équivalent De plus de la moitié de la fortune De l'humanité Vous expliquez ça comment Comment vous expliquer ça C'est quel monde ça Est-ce que quand Dieu nous a créé, il a dit qu'il faut, faut qu'il y ait un petit nombre qui va écraser les autres C'est ça qui veut pérenniser. Comment un pays aussi énorme comme la Chine fait pour nourrir toute sa population et au-delà devient complètement la manufacture du monde Et c'est elle maintenant qui commence à nous dicter quoi faire. Vous connaissez le niveau de la dette de vis -vis des États-Unis vis-à-vis des Chinois Elle est énorme. Est-ce que vous pouvez vous imaginer donc il cherche des solutions. Il faut peut-être tuer Poutine, un salaire au, euh, au Kremlin, un homme qui ne sera compatible et imposer des traités inégaux à la Chine pour que le business lui continue. Et on continue de vous raconter des conneries que nos enfants regardent et boivent comme du petit lait. La Champions se elle est bonne, mais elle est bonne comment Elle est bonne parce qu'on pille l'Afrique et on permet de donner la, la, la, le, le les salaires à, à, à ces gens là-bas, là d'avoir les stades qu'ils ont. Depuis que nous, on a commencé à avoir des petits stades où tu as ensuite un nyangalement installé et tu vois un beau match, ça leur pose un problème. Ils ont tout fait pour saboter même la petite caméra du Cameroun. Et les gens ont dit que non, c'est parce qu'il n'y a pas les droits de l'homme au Cameroun. Il y a les droits de l'homme vous avez regardé le documentaire de, comment s'appelle, anne Killa Bonnel, la journaliste française. <rire> Anne-Laure Bonnel. Anne Bonnel. La journaliste française qui s'était... Euh, euh, qui, qui a fait euh, euh, un reportage au Donbass. Oui. Bien avant que le, le, le déclenchement de la guerre, regardez encore euh, ce documentaire. Je demande à la direction de GBS de projeter ce documentaire pour que les Africains voient ce documentaire. C'est pas possible. Incroyable ce qu'on a vécu. Et l'Occident faisait comment Ils ont fermé les yeux. Parce qu'il fallait... Hein, fixer, faire de l'Ukraine l'aspect de fixation et progressivement, il va y avoir sorti. un tremplin pour aller dé... Mais, elle, elle a été écartée de son média pour aller maintenant eh, affaiblir la Russie. Tout ça a échoué. Tout ça aussi a parce que si vous avez un quand un pays est organisé, hein, il fait des miracles. Quand je parle de domestique la science. Quand un pays est organisé, il fait des miracles. Tout ce qu'on voit là aujourd'hui, les gens découvrent seulement mais c'est parce que la Russie sous le leadership de Poutine a décidé de s'organiser ils ont même encore des armes qu'on n'a pas encore découvert ces gens là ils ont encore des avancées technologiques et scientifiques que nous ne connaissons pas encore les, les, les Russes c'est pour ça que l'Occident tremble les derniers frappes qui, que, que la Russie a opérées à 20 km des frontières polonaises je crois hier ou bien avant hier oui. ils, sont, ils sont tout le monde en train de faire euh, dans son frappes, quoi. ils sont complètement dépassés tous les mercenaires qu'ils qui ont fait venir. Parce que, en fait, ce n'est pas une guerre qui oppose l'Ukraine à, à, à, à la Russie. Non, d'abord. La Russie n'a pas d'opération militaire. S'il y a une guerre, la guerre la va finir. Spécial. Opération militaire spécial. spéciale. Merci, Anatole, S'il y a une guerre, ça va être une guerre qui va opposer le bloc qui dit non à l'unilatéralisme dominant au bloc qui, est, qui, qui prône un de convivial. Et, et cette guerre-là, ça va opposer dans le bloc de l'OTAN contre les Russes. Et ils ont tenté d'envoyer d'abord leurs janissaires sur le terrain pour prêter main forte. N'est-ce pas Je vous rappelle que près de 50% des militaires russes n'en sortent pas de se battre contre les Russes. Ils sont bien conscients que dans cette affaire-là, c'est leur avenir aussi qui se joue. Tous ces gens-là, on dit, oui, on résiste. Ce sont des mercenaires. C'est facile, ce n'est pas Wagner. Ce sont des mercenaires et le temps avec l'Occident a plus de risques de commencer à envoyer des armes et à financer des mercenaires. Tout le monde voit ça. Chez nous en Afrique, on va vous faire des débats de plan fini sur les mercenaires de Wagner qui commettent des, cris, des crimes en Centrafrique, qui violent les femmes en Centrafrique. Là maintenant, personne ne vous parle de ça. Mensonge, corruption, fourberie, faux. Ces gens-là sont faux jusqu'à la moelle. Mais c'est normal qu'ils soient faux jusqu'à la moelle. Ils doivent être faux jusqu'à la moelle pour que toi tu continues d'être pauvre. Et eux, ils continuent de vivre la vie qu'ils ont. Et ils continuent même maintenant de vouloir créer des îles. Ou pour entrer dans ces îles-là, il faudra avoir des marqueurs électroniques sous ta peau. Il faudra accepter les histoires des gens qui épousent des chèvres, des femmes qui épousent des femmes, et des royaumes qui seront comme ça. Ils, sont, ils étaient. Les comme Facebook, c'était le projet. Hein? Oui. Vous voyez, je, là, il a la, la, la, la gueule tout mignon, là. Mais le diable est à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, c'est ça donc qui, qui fait que, quand je dors, malgré mes difficultés, malgré les coups que je sors dans la vie, je dis que non. Et le lombier est fort. Et le lombier est Tu es puissant. Pu... Parce que ce que tu es en train de nous faire voir, non, il le lombier es yeah, puissant. On va réussir à mettre à genoux. Ces gens-là qui ont voulu détruire le monde, qui ont voulu détruire la nature. Vous les voyez, allez faire les. les, les ils vont en masse. Ils vont en masse faire quoi Pour eux, quand ils vont détruire toute la Terre, ils iront vivre là-bas. Mais c'est des fous qui sont à la tête de, de, de, de cette planète. Il faut vraiment éradiquer cette merde-là qui ne veut pas comprendre l'essence de la nature, de la vie. Donc je pense que euh, dans cette guerre qui oppose aujourd'hui euh, le bloc. C'est comme ça que je vais commencer à l'appeler le bloc multipolaire, au bloc unipolaire. L'Afrique ne doit pas hésiter. Si nous voulons exister, nous devons prendre, faire écho pour le bloc multipolaire. Ce bloc multipolaire, ils ne nous sommes pas vendus comme des esclaves. Vous savez qui vous a vendu comme esclaves, chers Africains. Vous savez qui vous a soumis dans un colonialisme qui ne dit pas son nom, Léopold II, le propriétaire de tout un pays qu'on appelle le Congo. Les mains coupées, les oreilles coupées, les sacs de main qu'on a portés parce que quelqu'un n'a pas fourni un tonnage en caoutchouc. La castration, vous avez oublié. hein Je ne bougeais pas. J'en viens, non En atoll. J'en viens, est-ce que vous pouvez, la castration Vous comprenez ce n'est pas le bloc, ce n'est ni la Russie, ni la Chine qui l'a fait. Vous savez qui a fait ce genre -là. ces gens-là. Ces gens-là qui vous ont fait ça, vous pensez qu'ils peuvent vous aimer un jour. Ils ne peuvent pas vous aimer. Ces gens-là qui impliquent, qui vous imposent des prends de structurels dans les économies, qui commencent à, à, à balbutier pour devenir autonome. Ils peuvent vous aimer un jour. Non. Les gens qui enfin vous imposent une monnaie nazie peuvent-ils vous aimer un jour? Non. Maintenant, je ne veux pas tout du racisme. Vous me dites que vous tout en tout le racisme. Là. Oui, il y a le racisme. Vous avez vu? Le sort qui a été réservé aux Africains qui vivent en Ukraine, eux aussi qui voulaient seulement traverser la frontière, pour aller là où les bombes ne tombent pas. Ce sont des coups, d'une violence inouïe. C'était le rejet. Allez mourir là-bas, qui vous a envoyé ici Allez là-bas chez vous. Mais ils sont quand même très pour venir en Afrique dire qu'il euh, faut qu'on recrute des mercenaires pour aller combattre pour nous. Alors que nos frères qui sont déjà là-bas, qui démarchent seulement à aller dans les zones où il n'y a pas de bombardement, vous voyez ce qu'on les réserve. Donc les Africains ne soyez pas naïfs. Et j'ai dit à M. Macron, je t'ai écouté dans les deux fois. tu vas être mal pour de temps en temps vis-à-vis -vis de, de, de, de, de, de ce gamin-là, parce qu'ils se sont donnés. Macron, occupe-toi de l'Europe, c'est bien. Occupe-toi de la France, c'est même très bien. Mais ne t'occupe plus jamais de l'Afrique. Osez dire que oui, cette guerre-là, parce qu'il n'y a pas que le sommeil maintenant, il y a aussi le comment on appelle ça, le, le, le, le, le, le blé qui va exploser depuis le blé, oh, qui, qui ouais. explose déjà même. Non, l'Europe et l'Afrique vont connaître des problèmes. Qui t'a demandé de parler de l'Afrique Parle de ton Europe là-bas. Laisse-nous tranquilles ici chez nous. Tu suis con, on est obligé de manger le bleu, le bleu, ton blé là. Non, on mange le boum. On mange euh, euh, euh, le miel, est-ce qu'on est obligé de manger ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton truc là On peut manger nos plantains, nos maniocs et on va sortir. C'est tout. Qui vous a dit que nous sommes obligés de manger de pain uniquement à, à base de blé Ça a été prouvé très longtemps que la farine de la patate douce peut nous faire de très bons pains. Est-ce que je monte ces pains? Non pas Il y a monde. le gluten. Dans matin, le matin. Hein le, le gluten, gluten c'est un poison. Voilà. Alors, dans le, dans la farine là. Donc il faut faire attention. Il, peut, il veut parler, il, il veut résoudre ses problèmes de, de l'Europe avec le projet qui est en train de jouer. Il va embarquer l'Afrique dedans. Et les Africains disent oui. Macron pense à nous hein. Il pense Macron bientôt. On va avoir faim. Mais, mais il y a comme... encore des africains qui pensent comme ça parce qu'il n'y a pas fait Mais, mais euh, <rire> je me suis content parce que quand je mange maintenant on me dit, ouais grand, vous, depuis dix, plus de 10 ans vous avez eu raison, c'est maintenant qu'on comprend j'ai dit, ah bon, c'est pour ça que mais arrêtez de dire que vous avez compris, que vous êtes content mettez l'argent dans le, le compte de DBS pour que nous continuons à muscler le jeu, à, à, le jeu et à continuer de vous informer ce qui se passe dans le monde et à vous demander à mieux vous organiser merci Ilolombi pour une fois le monde <rire> ne sera plus ce qu'il a été n'est-ce pas comment ça concocté par les Rochites, par Soros. Jean Soros, ce, ce, ce, ce milliardaire d'origine hongroise là, il a demandé carrément hein, qu'il faut supprimer Poutine. Xi Jinping. Xi Jinping oui. de la Chine et un troisième là dont le, le, le, le nom méchant J'ai dit, hey ça veut dire que les gars là, on, a, on a tapé là-haut. Ça fait ça, très, ça, très mal d'ailleurs. Donc je comprends les cris. On dit quand on tape un enfant... On ne peut pas, pas l'empêcher de... de pleurer. Merci pour cette première prise de parole. Le patient parfait d'homme. Albert, là ici, jusqu'à peu de contraire, on est toujours dans la grande guerre médiatique. Selon leurs propres pronostics et surtout statistiques, ils déclarent eux-mêmes que 97% des informations qui passent sur les chaînes médias mainstream, on va le dit comme ça, sont faux. Mais écoutez, Steve, je suis euh, Jésus-Langos, Il faut comprendre une chose. Dans une guerre, qu'elle soit euh, conventionnelle ou asymétrique, euh, dans une bataille, qu'elle soit idéologique ou so euh, qu'elle soit euh, médiatique la principale victime c'est la vérité <rire> la principale victime c'est la vérité et les mondialistes l'ont compris et la preuve c'est qu'ils sont propriétaires de tous les médias, de tous les canaux de communication, d'information ils ont les consultants qui sont corrompus ils ont des journalistes qui sont corrompus. Si journalistes ils sont. Ils sont journalistes. Ils sont Alors, journalistes. Ils sont journalistes. <rire> Mais ils sont corrompus. corrompus. Ce genre de journalistes qui, euh, tout à l'heure, la réalisation nous a montré une image... Vous avez des faux cadavres derrière et il est devant avec le micro. J'espère qu'il avait la de la réaction pour avoir l'image. Si c'est ça je que vous appelez pas, journaliste. Là-bas, vous ne savez pas si c'est un journaliste. <rire> Là-bas, vous savez pas un journaliste. Voilà, les journalistes d'hommes, messieurs. C'est ça que vous appelez les journalistes. A... Mais... Bon, là, vous voyez un mort qui a dit qu'il ne meurt pas. Non, je, je voudrais vous faire comprendre que il y en a qui sont des journalistes, il y en a qui sont des influenceurs, il y en a qui sont des blogueurs. Vous avez tout, un peu de vous avez un peu tout là-dedans. J'espère que vous reconnaissez les images. Non. pas les blessés de guerre. Alors. <rire> C'est pour vous dire que, la, tout à l'heure, je vous faire comprendre que dans une guerre, quelque chose soit sa nature, la principale victime, c'est la vérité. <rire> Et comme je l'ai dit, je vais vous prendre trois ou quatre exemples pour illustrer mon propos. Nous sommes euh, dans le contexte irakien. Oui. Vous avez tout un général des, des, des États-Unis, Colin Powell. en pleine assemblée générale de l'ONU, qui vous a montré la preuve que... Saddam Hussein a ah, des, armes de, des armes de décision massive. Oui. Mais tu ne m'auras plus, non Les mêmes médias, les mêmes canaux, les mêmes tout consultants. Le monde qui a cru, hein. Non, je veux dire, je parle pas de ces médias-là. Ah, ok. Les mêmes médias, le, les mêmes consultants et pratiquement les mêmes journalistes vous ont convaincu, n'est-ce pas, que c'était vrai. Nous allons du côté de la Libye, dans le, dans le, nous sommes sur le continent africain. Au nom, n'est-ce pas, de la démocratie, n'est-ce pas on vous a fait croire que Mohamed Kadhafi était en train de commettre un génocide, pas possible, sur son, contre son peuple. Les, on vous a montré des scènes et d'autres. comme on on on, C'est désormais le cas du côté de l'Ukraine où vous montre des scènes qui en réalité sont antérieures très souvent aux opérations militaires. Comme, comme, Il vous a envoyé un document. Comme les, les, les trucs de Zelensky là. Alors, vous, avez, vous y avez cru On revient donc dans le contexte africain toujours. Nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est un exemple qui a été dit tout à l'heure par Patient Drom Vous avez donc un Lémurien qui a carrément organisé une guerre là-bas au nom de la démocratie. Je préfère ne préfère pas, pas prononcer son nom. Qui a organisé une guerre là-bas, tué des Ivoiriens et pour installer un potentat. J'assume ce que je dis, un potentat au nom de la démocratie. Maintenant, non, au nom de la démocratie, surtout au nom de la liberté d'expression, au nom des libertés fondamentales. On vous impose justement une information, euh, je veux dire, édulcorée, filtrée, contrôlée, planifiée, c'est-à-dire CNN, euh, France 24 et les autres. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas la contradiction. Voir les démocrates, on les gens qui viennent sur votre continent et mènent des guerres au nom de la démocratie, au nom de la liberté, au nom, juste, au nom du droit international. Et des droits de l'homme. Ça, tout, ça, ça, va dans dans, tout ça est englobé, <rire> le temps, est englobé, le bord, est englobé dans, le, dans euh, est pas, le, le paradigme de la liberté. Voilà donc sont ces, ces, ces lémuriennes-là, j'assume un peu j'ai été très violent ce matin. Alors voilà donc ces lémuriennes-là qui ont suspendu les médias, n'est-ce pas, qui donnent une information contradictoire. Mais ils vous disent, ils vous, mais ils vous parlez de la contradiction, n'est-ce pas, dans leur jargon, dans leur propos, ils vous parlent de la contradiction, n'est-ce pas, cest de la liberté d'expression. La liberté de presse. Chez eux, ils ont la liberté de, de blasphémer, mais nous, on n'a pas la liberté, n'est-ce pas, de dire ce que nous voulons, puisque bientôt nous serons censurés. Comme je l'ai dit, vous avez donc. C'est déjà Richard fait, Today, Alain, toi, là, ici. Today qui a été censuré. Vous avez. Spoutnik. Euh, qui, a, qui a été censuré. On vous impose quoi Et DBS qui est censuré. Vous avez les mêmes informations. Dans, le, dans mon pays, le, le Cameroun, même quand une musique sonne faux. À force de l'écouter, vous commencez à l'aimer. C'est la même chose qu'ils font avec la ukrainienne. C'est-à-dire que exact. tous les jours, à chaque instant, à chaque demi-heure, ils vous envoient les mêmes informations, les mêmes images, c'est-à-dire le même ramdam. À la fin, vous avez dans les Africains comme des gogos des go -go très naïfs qui croient que c'est la vérité. Et là, au nom de la vérité, ils ne vous disent pas que les opérations militaires actuellement en Ukraine sont la conséquence d'avoir quoi des opérations clandestines de la CIA en Ukraine, Et vous ne vous, vous disent pas cela. Non, ils refusent. Au nom de la démocratie et la liberté, ils organisent tout un débat pour, la, pour un projet d'assassinat contre un chef d'État qui est en fonction, comme ils l'ont fait. En cours du En cours du, comme non. Comme ils l'ont fait en Irak comme ils l'ont fait en Libye comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire imaginez ce débat sur l'IBS imaginez ce débat sur l'IBS il n'y a pas d'indignation il n'y a pas d'indignation qui vaille pour les Africains je pense que les Africains ne devraient pas regarder ce qui se passe en Ukraine sur le prisme européen parce que, je le dis nous avons notre histoire les Africains ont leur histoire et qui doit les interpeller leur histoire, ils ont une histoire avec les ça cette tout à l'heure ils ont une histoire avec l'esclavage, ils ont une histoire avec la colonisation, ils ont une histoire avec euh, le néocolonialisme, ils ont une histoire avec les conflits, ils ont une histoire avec le racisme. Qui leur implique, qui leur implique, les, euh, qui leur implique le les racisme Toutes ces pratiques, c'est l'Europe. Quelle est l histoire l'Afrique a avec euh, la Russie Est-ce que nous avons une histoire sombre avec la Russie mais moi je suis, je suis très embêté et outré de savoir que vous avez quand même sur le continent africain euh, leur, euh, leur relais, je parle des relais des Lémuriens, qui ont voté pour, n'est-ce pas, qui ont voté, qui ont, leur, qui ont donné leur suffrage contre les opérations spéciales russes en Ukraine. Vous en avez sur le continent africain. Et ils se dirigeants des pays africains. Moi, je salue ceux qui se qui sont opposés. C'est des états qui n'ont pas à, à, à, à donner, qui n'ont pas participé, qui sont obtenus. Je salue leur posture. Parce qu'aujourd'hui, le destin de l'Église n'est pas lié à celui de l'Afrique. Ça, c'est deux de deux, deux. Je termine par là. Tout à l'heure, je parlais, je vous disais que le, dans un conflit, la principale victime, c'est la vérité. Est-ce que nous avons fait une thématique dans le cadre de cette actualité Est-ce que Macron a dit la vérité D'abord à ses alliés et à son peuple <rire> Jamais. Il a souvent dit la vérité, Albert de Il Non, jamais, jamais la vérité. Il faut dire que c'est la CIA qui a imposé. C'est CIA qui est, est qu là aux affaires. Hein. C'est la CIA. Avec qu'on peut la CIA, on peut les États-Unis. Et l'Europe de Joseph Borel, de Ursula von der Leyen, était, était là-dedans. Macron était là-dedans. Mais en 2016. Non, en 2000, 2004, 2004, depuis 2004, vous avez le bâton Azov. Qui, qui, qui mène des opérations, des génocides des Ukrainiens, des ukrainiens pro-russes en Ukraine. Personne n'en parle. Eh bien, personne. Même dans le contexte des guerres actuelles vous avez des pro-russes qui sont tués par les séparatistes ukrainiens. Personne n'en parle. Aucun Comité n'en parle. Aucun. Vous avez donc l'instrumentalisation, justement, de l'information, la désinformation, la manipulation des informations. Vous savez, ces gens-là, ils savent que euh, je parle des Européens. Ils écoutent beaucoup leurs médias. Tout hein. comme ils écoutent beaucoup leurs leaders d'opinion. Donc, ils les croient mieux que l'évangile. Non, ils les croient. Mais qui leur dit que leurs valeurs sont les nôtres? Ils, font, ils peuvent faire des chat héritiers, alors que sur le continent africain, nous mangeons les chats ils peuvent faire d'un chien héritier dans le continent d'Africa, nous mangeons des chiens mais c'est quoi cette histoire mais leurs valeurs ne sont pas les nôtres mais qui leur dit que leurs valeurs s'imposent à tout le monde ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de, de, de, leur, de leur liberté mais ça ne s'impose pas à tout le monde dans leurs valeurs, ce qu'ils appellent leurs valeurs c'est pas universel alors dans ce contexte là quelle est la posture des, des Africains et de l'Afrique du monde en général il faut un nouveau paradigme ce nouveau paradigme passe par la révolution qui est actuellement engagée et qui est portée par certains leaders, notamment au Mali, en, en, en, en SCA. Il faut un nouveau paradigme qui est porté actuellement par nous-mêmes sur ce plateau depuis quelques années. Il faut ce paradigme-là. Il faut des gens courageux. Aujourd'hui, nous, nous sommes dans une sorte d'indication euh, collective dans laquelle vous voudrait nous embarquer. Qu'est-ce qu'on a à C'est eux qui ont... Mais c'est la conséquence. Lorsqu'ils commentent leurs affaires, est-ce qu'ils... Est il demande votre avis. Du tout. Mais pourquoi est-ce qu'il voudraient vous imposer l'indignation collective lorsque les conséquences en découlent Vous avez plusieurs milliers d'Africains qui meurent à la Méditerranée, au désert, qui meurent du de, de, de, de, de, de fait des guerres et des conflits qui <coughs> sur le continent africain, du fait du racisme. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'indignation Tout à l'heure, un moi a convoqué un élément fondamental de la crise ukrainienne. Vous avez des Africains qui sont bloqués. En plus d'être bloqués du fait de, de, de, de, de ces opérations militaires, ils vivent des traitements humains du fait de la couleur de leur Macron n'en parle pas, Boré n'en parle pas, Usaid Vandela ne parle pas, euh, euh, Bade n'en parle pas. Pourquoi Parce, qu faut, parce que comme c'est les Ukrainiens, c'est les, les locaux on doit s'indigner. Donc moi mmh. je pense que il faut donc euh, à partir lorsque euh, je vois certains certains Africains avec, avec, euh, euh, avec des trémolos euh, euh, dans la voix, la... euh, s'indigner euh, mmh. de ce qui se passe en Ukraine. J'ai dit, nous avons encore le chemin. On espère seulement que le chemin sera court, Albert Nathalie, Ici, si mon finalement, il m'a quand avait déclaré fort que tout le monde a le droit de blasphémer. Ils ont également le droit de se placer, d'organiser un plateau de télévision où on demande la mort d'un chef d'État. Si c'était sur, si sur le continent africain, l'assassinat d'un chef d'État. Si c'était sur le continent africain qu'on a organisé ce genre de débat, je pense qu'en Somalie l'Océan c'est serait sorti. <rire> Mais euh, Monsieur Josengos, quand vous voyez les gens sortir en mondialisation pour dire qu'il faut tuer quelqu'un. Ça veut dire qu'ils ont tout tenté, ils ont échoué. Ils ont tout tenté. Parce que, vous vous rendez compte, la Russie, ce n'est pas un petit pays. Euh, Poutine ne se lève pas un matin pour prendre des mesures comme ça sans s'être préparé. J'ai dit encore une fois, est-ce que quand on allait à, euh, tuer Kadhafi, on vous annonçait qu'on allait le tuer, on l'a tué tout le moment surpris. S'ils se mettent à dire qu'il faut tuer, ils ont tout tenté, ils n'ont pas réussi. Ça veut dire que c'est l'échec total. Moi, je ne suis même pas, ça ne m'intéresse même pas leur bavardage. Ils sont tout en ils, ils ne pourront jamais réussir, c'est ça. Ils ne pourront pas réussir, je suis désolé. Et dommage. ce qui m'embête le plus, c'est que il y a certains Africains qui ne comprennent rien. Et ils nous combattent. Et ils nous combattront toujours. Ils ne savent même pas que le combat qu'on mène, le, ses ennemis sont nos amis qui à nous tous. Ils ne comprennent pas. Et c'est malheureux. Et c'est le lieu d'interpeller tous les Africains. Vous verrez dans tous les toits des pays africains, canal plus. <rire> Quand vous avez ça sur vos toits, vous, vous attendez à quoi Parce qu'il faudrait que les gens comprennent que... Il ne faut pas compter sur les gens qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Ceux qui ont créé les problèmes ne vont jamais les résoudre. Ils vont tout faire pour vous maintenir dans l'esclavage communicationnel. Ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dommage, beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Vous, vous avez des gens, vous êtes dans la voiture de quelqu'un, vous met RFI. Il écoute les Et Religieusement Religieusement. Vous allez chez lui il est sur CNN. Vous avez chez lui, c'est... Euh, non, je, quand je regarde ces gens-là, je dis, mon frère, on a mangé vos cerveaux. Sortez votre, vos cerveaux du frigo. Ils ont leurs cerveaux dans le frigo. Ils ne réfléchissent même plus. Et c'est dommage parce qu'avec ça, vous ne pensez pas que c'est ces mêmes Africains qui vont passer tout le temps à nous combattre et, et être le relais de ces voyous qui vont nous, nous assassiner. Oui. Parce que, si vous vous, vous, vous rappelez bien, une abeille ne peut pas vous piquer sans se poser sur vous. Ce n'est pas possible. Une abeille ne peut pas vous piquer à distance. Ils ont tout tenté avec la Russie. Ils n'ont pas pu. C'est pour ça qu'ils ils font des déclarations parce que c'est au moins ça, on peut comprendre qu'on qu a essayé, on n'a pas réussi. Mais malheureusement pour eux, ils ne réussiront jamais parce qu'aujourd'hui, le monde entier, les vrais... Ce n'est pas le seul débat qui a eu lieu hein, euh, Je m'en ça je le sais. Sur CNN, je sur et les sais. autres gens de télévision. C'est pour ça que depuis, ils le font parce qu'ils ont échoué. On ne on annonce pas qu'on va tuer quelqu'un, on le tue. Et il y a un ministre luxembourgeois qui a demandé justement l'élimination de Vladimir Boudin. Bien sûr. Mais je dis encore, on n'annonce pas qu'on va tuer quelqu'un, on le tue. On commence à ça, ça annoncer qu'on l'a tué. S'ils annoncent, ça veut dire qu'ils ont tenté. Ce <rire> n'est pas possible. Et ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Prenons des exemples simples. Quand on a enlevé Barbo, on a annoncé qu'on va l'enlever. On l'a enlevé, on s'est rendu compte. Quand on tuait tous ces gens-là, le le, le... le, le tous ces, les, Saddam Hussein. Salam Hussein. Mohamed Kadhafi. On n'a pas annoncé. si les gens annoncent, ça veut dire qu'ils sont tout tentés. Ils savent qu'ils ne pourront plus réussir. Ils sont en train de se consoler en se disant, vraiment, il faut le tuer, il faut le tuer. C'est le désespoir total. Et la peur a changé de camp totalement. Les Africains, aujourd'hui, avec cette situation de la Russie, devraient se mobiliser comme, comme un seul homme pour défendre le continent africain. Malheureusement, j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Parce que, aux histoires de papier à la con, qu'on appelle l'argent, le dollar, le... On va venir inonder les pays africains avec des faux machins comme ça. Ils vont s'accrocher dessus et se mettre au service de ceux qui vont détruire leur continent. Et je sais de quoi je parle. Il y a certains dirigeants d'un des pays africains qui, vont, qui font des déclarations, vous posez des questions si on est dans le même continent ou bien si on regarde, on a les mêmes yeux, les mêmes oreilles, les mêmes, je sais pas, les mêmes, je ne ah, comprends pas. Parce que vous comprenez des gens qui soutiennent des occidentaux qui voudraient qu'en Afrique les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient, les moutons et les hommes se marient. Je me demande si on est dans le même content. Si la culture africaine donne cette possibilité de, de le faire, dans nos mœurs, ça n'existe pas. Et il y a des gens qui soutiennent. Je me rappelle un certain monsieur qu'on appelle Ouattara. Je ne sais pas si c'est un Africain ou bien c'est que un, je ne comprends pas ce genre de citoyens. De, qui sont à la tête d'un état africain hein, Et qui soutiennent Mordicus la position de ces Occidentaux, de ces vatangais Qui ont esclavagisé Dom dit quelque chose de très très important Là tout à l'heure, il a dit Dieu existe Et notre, notre Dieu Ce sont nos ancêtres qui nous ont donné la vie Parce que c'est la ligne directe de Dieu là, Les ancêtres c'est la ligne directe de Dieu Parce que vous voulez parler à Dieu Vous vous adressez à vos ancêtres, ils vous le disent Parce que pour demander quelque chose à son père, on ne le prie pas On demande papa donne moi telle chose On ne le prie pas à votre maman, vous ne le priez pas, vous dites papa, j'ai besoin de telle chose. Je voudrais que ce plateau me dise que quand je demande quelque chose à mon père, je me mets à genoux devant lui. Est-ce que c'est possible Les gens nous ont amené des choses et aujourd'hui, ils continuent à nous imposer des choses qu'on accepte bêtement. Je voudrais comprendre où est-ce qu'on a mis nos cerveaux. On était dans les mêmes écoles que... Ah, pardon, je je, je veux corriger. Ils ont, été, ils ont été en classe, d'autres ont été à l'école. Ceux qui sont allés à l'école apprennent à réfléchir. Ceux qui ont, sont, ont été en classe apprennent à réciter. Ils continuent à réciter jusqu'aujourd'hui même après 60 ans d'indépendance. Ils récitent exactement ce qu'on leur a appris depuis 60 ans. Ceux qui réfléchissent, ils ont été à l'école et on voit la preuve. Ils sortent de, parce que tous ceux qui sont sur le plateau, ils ont été à l'école. Ils n'ont plus mmh. pas entendre. Si été en classe, on serait en train de, de, de... Ça dit de réciter exactement ce que l'Occident nous a demandé. Oh, ici, on réfléchit. On cherche à trouver des solutions aux problèmes qu'on nous pose chaque jour. C'est le lieu ici de dire à tous nos frères que le mal que tu fais aux autres aujourd'hui, tu as, as demain, de... oui, ah, absolument. Donc il faut qu'on évite de faire le mal à qui que ce soit parce que n'importe comment on paye. La vérité voyage sans passeport, le mensonge à l'écoute des jambes. On vous a compris parfaitement, Simon, dès ce matin. me tourner vers vous, Diane et jusqu'à pour de aujourd'hui. Tout le monde le sait, le bloc capitaliste a échoué et ce bloc capitaliste aujourd'hui se lève contre le bloc communiste et tout le monde pense qu'il est l'heure qu'on change de paradigme. Est-ce qu'on va y arriver réellement oh, euh, Steve, à la question « est-ce qu'on va y arriver euh, », il serait, il serait très difficile de, de répondre de manière, euh, de manière péremptoire. Euh, mais une chose est sûre, c'est que euh, les faits sont en train de nous démontrer qu'on on, s'oriente vers là. Oui. oui parce que euh, quand vous regardez l'orientation aujourd'hui, vous regardez donc euh, avant, vous regardez avant et vous regardez aujourd'hui, vous voyez qu'avant le monde était unipolaire, vous aviez les, les USA qui dictaient effectivement leurs lois avec eux, leurs acolytes européens et ils dictaient un peu leurs lois à tout le monde, imaginez-vous, euh, bien regardez là maintenant, il y a juste une guerre en Ukraine et permettez-moi en fait de souligner le mot juste parce qu'effectivement euh, au Mali par exemple il y a des désordres ainsi de suite en Irak, en Syrie effectivement mais il y a juste une guerre en Ukraine. Des gens prendront ça pour peut-être de la prétention, peut-être de... Mais c'est juste une guerre en Ukraine. Et euh, les, les, les, les médias mainstream vous disent carrément que vraiment c'est une... Euh, effectivement, si on se dirige vers une guerre mondiale, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le monde, c'est qui exactement Le monde, c'est... En fait, dans leur tête, le monde, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Et dès que vous sortez de ce contexte-là, tout le reste n'existe plus. Et gardez même simplement les représentations de, euh, des cartes mondiales. Vous allez, euh, du moins elles sont contestées aujourd'hui parce que beaucoup estiment qu'effectivement l'Afrique est même bien plus grande que ça. Mais on vous représente, on vous montre exactement euh, un monde tel que l'Europe est assez grand plus que l'Afrique. Mais maintenant, lorsque vous regardez à peu près le nombre de kilomètres carrés, vous constatez effectivement que l'Afrique est bien plus grande. Parce que dans l'imaginaire, dans l'imaginaire donc des Européens ou des Occidentaux, euh, il y a eux et il y a le reste du monde. Donc ce qui veut dire que quand vous regardez la situation avant et celle de maintenant, là où, là où vous avez euh, la Russie, vous avez la Chine, vous avez de l'autre côté l'Inde qui essaie donc de contester donc ces puissances exactement et puis de créer donc un monde multipolarisé, je me dis qu'exactement on s'oriente vers, euh, on vers euh, euh, une certaine, euh, je ne vais, vais pas dire liberté, mais on s'oriente en fait vers... Euh, euh, vers donc la liberté de penser vers la liberté donc d'agir et puis vraiment de faire des choses comme il se doit sur moi euh, euh, il y a un fait qui m'a interpellé parce que beaucoup d'intervenants sont passés mes euh, listes effectivement ont dit des choses bien intéressantes moi j'aimerais juste revenir sur un point et, et il est très très important le discours du président Macron euh, tout récemment lorsqu'il euh, lorsqu était avec euh, ses homologues européens et il disait que l'Europe, effectivement du moins la France, bon, il parlait donc de l'Europe, après il est arrivé sur la France, il disait exactement qu'ils doivent diversifier leurs sources, leur manière donc à fait de, de, de, de trouver de l'énergie. Et il, il, il a dit effectivement qu'ils vont redéfinir une politique, une politique donc pour l'énergie, pour qu'ils ne dépendent plus de qui que ce soit. Et à côté de ça, comprenez bien, à côté de ça, il dit effectivement qu'il faudrait qu'ils pensent à une politique pour l'Afrique. Mais j'ai envie de dire, comme le grand frère Parfum, donc, mais qui est-il Qui lui a donné le mandat qui de parler lui a pour l'Afrique le mandat, effectivement, de penser à la place des Africains Aujourd'hui, nous ne sommes plus des gens, euh, comment je peux dire, parce que justement, dans leur imaginaire, ils s'imaginent qu'effectivement, les Africains sont encore ceux qui marchent avec euh, des petits, petits sexes et qui maintenant ont besoin d'être colonisés, ou bien d'être... Le thème, thème, c'était quoi Le thème, c'était d'être civilisé. On n'a jamais marché avec le casse <rire> On n'a jamais marché avec le casse bah, le, relever. Dans, le dans, le relever. Dans, dans leur imaginaire. Dans imaginaire. Parce qu'exactement, quand vous regardez... Ils ont fait croire ça au monde entier. Exactement, justement. Oui. Et, ce, et, là, et là, ça fait penser exactement à, à l'argumentaire du grand frère Parfait. Ici... Euh, Albert euh, Anatoi, ici Albert Natoya ici, sorry. sorry. Euh, je confonds Parfait et puis je les les deux. Donc... Vous allez vous rendre compte que, effectivement ces gens-là ont créé, une, euh, du moins en fait, ont tenu, euh, ils tiennent les médias oui. et ils vous bombardent à longueur de journée d'informations. De telle en sorte que maintenant, vous, une personne qui n'est pas avisée va penser également comme eux exactement, qu'effectivement, l'Africain marchait avec un cache-sec simplement. Donc, dans leur imaginaire, je suis presque sûr. Marché nu. Marché nu. <rire> parce qu'exactement, ils, ils, ils polluent un peu l'espace donc médiatique ils vous bombardent à longueur de journée ils empêchent qu'il y ait donc en fait notre autre son de cloche et à partir de là maintenant une, euh, du moins ça fait des contre-vérités commencent donc à, vous, à apparaître comme étant donc des vérités dans vos têtes c'est connu, donc en fait c'est un, euh, un mode de fonctionnement exactement qui est connu vous, vous, avez, vous avez donc cette façon de faire des Européens qui nous font donc penser que en réalité nous nous sommes des sous-hommes du moins ce qu'ils font penser à certains mm -hmm. hein, que nous nous sommes des sous-hommes et qu'il faille que eux viennent donc décider à notre place de ce qui est bon pour nous et effectivement, il fallait. C'est quand même le paternalisme, loupir. non Que Macron parle de la sorte Ce n'est même plus le paternalisme, ce n'est même plus le paternalisme, c'est même de l'agression. C'est même de l'agression, parce qu'effectivement, c'est comme si on était donc en fait de nous ôter toutes nos, euh, toutes nos possibilités et toutes nos libertés. Mm -hmm. bon, ce qui veut dire que Macron. Et puis, derrière ça, il y a un message qui est, qui est clair. Il y a un message effectivement en filigrane là-derrière qui est en train de dire qu'attendez, les Africains, les Maliens, vous voulez nous chasser de chez nous <rire> Attendez, on va pas partir. Ah oui <rire> On va pas partir. Le message, il est clair, il est en train de dire, parce qu'exactement, nous nous sommes orientés donc vers la politique de euh, donc à fait de l'énergie atomique. Et comme vous vous avez dans le lulur de l'autre côté, nous, nous allons effectivement redéfinir notre politique. Et nous allons penser effectivement à vous aider. À vous aider. Et nous allons tout simplement venir installer la démocratie dans En France, nous a déjà aidé un jour <rire> vous aider. Entre oh, guillemets. <rire> juste bah, si vous voulez bien le faire savoir, notre télé. l'Occident hein. n'a jamais aidé l'Afrique. L'Occident n'a jamais aidé l'Afrique. Et l'Occident n'aidera jamais personne. Il ah faut bien Mais que monsieur, tout le monde le, vous le sache. Vous avez déjà vu un pêcheur aller à la rivière pour sauver le poisson. On sauve pas le poisson. Jamais. On le mange. On le mange effectivement. Ce qui veut dire que là, derrière, le message, il est clair. Il est en train de nous dire effectivement que les Africains, apprêtez-vous, je vais arriver encore en force chez vous et je vais encore plus vous mater qu'avant. Donc, derrière ça, il y a vraiment urgence. Il faut effectivement que nous, les Africains, que nous pensions et que nous prenions donc en compte ceci, qu'il faudrait que nous nous mobilisions pour que nous puissions effectivement contrecarrer les plans dont de l'Occident qui veulent donc en fait nous asservir encore davantage. Parce que, euh, d'après eux, des siècles d'esclavage, euh, des dizaines d'années de colonisation effectivement n'ont pas suffi il faut encore maintenant que le néocolonialisme, encore que euh, ça. Il, euh, maintenant, en fait, ils ne l'habillent plus. Ils ne l'habillent plus, ils disent ouvertement, et qu'ils vont effectivement arriver. continuer donc, en fait, à nous mater. Effectivement, comme ils l'ont fait en, en, en Ukraine, parce qu'ici, sur ce plateau qu'on parlait, en fait, de l'Afrique sans les Africains, c'est exactement à peu près le même plan qu'ils font à peu près en Ukraine. Donc, exactement, ils se disent OK, comme effectivement, nous, on n'aime pas, en fait, mener les guerres chez nous, effectivement, à peu près, mais on a donc des politiques. On a des politiques euh, qui veulent qu'on veulent, euh, qu euh, euh, qu soit, en fait, qu'on aille, euh, qu aille à l'extérieur et qu'on prenne exactement tout ce qu'on veut prendre. Mais il est interdit de combattre sur nos sols. Et il est interdit effectivement donc, de faire nos éléments sur nos sols. notre euh, tout ce qu'on fait, toute la bêtise. Donc effectivement, en ce moment-là, voilà, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils viennent, ils créent donc, en fait, des petits foyers, ainsi de suite, donc des petits feux. Et maintenant, ils mettent donc, la population... Euh, qui vit donc dans ce, euh, ce, euh, ce territoire-là à Mal. Et maintenant, euh, quand vous tuez, ce n'est pas leur problème, ainsi de suite. Leur problème, c'est de récupérer effectivement ce qu'ils veulent. Si vous regardez à peu près l'Ukraine, parce que exactement, quand on parle de l'Ukraine, je vois l'Ukraine sur une main, je vois l'Afrique sur une autre. Vous avez les terres ukrainiennes exactement qui sont bien riches. Oui. Énormément riches. Vous savez, l'Ukraine, effectivement, derrière, donc, euh, euh, euh, je pense en fait que euh, c'est l'un des, des cinq principaux fournisseurs donc, euh, en gaz, simplement, donc, à faire au niveau, de, euh, au niveau européen, l'un des cinq pourvoyeurs, l'un des cinq premiers. Donc, vous savez qu'exactement, derrière, donc, la guerre en Ukraine, il y a également, donc, à faire la guerre donc, des matières premières. Et c'est exactement ce que l'Afrique vit. Parce qu'exactement, si une personne, si un Africain dit que lui... Il n'a rien à foutre avec la guerre donc, en Ukraine. Moi, je lui dis qu'attention, il y a des enseignements à tirer donc, de la guerre en Ukraine. Il y a des enseignements à tirer. Et effectivement, il faut faire un parallèle entre l'Ukraine et l'Afrique. Vous comprendrez également que là maintenant, euh, ces Occidentaux-là sont, euh, sont en train de créer donc, un terrain pour eux euh, fertile. Euh, pour que maintenant ils arrivent et puis chassent donc tous les ukrainiens parce qu'ils vont dire ça va devenir donc des migrants qui vont aller à gauche et à droite et bientôt, et bientôt il ne va, euh, va rester personne donc en Ukraine et maintenant ils vont venir simplement donc exploiter tirer ce qu'ils ont envie de tirer ainsi de suite mais malheur en après malheur en après euh, parce que exactement il y a la Russie qui arrive et puis euh, qui décide effectivement de contrecarrer leur plan parce que si vous regardez encore bien l'histoire si vous regardez encore bien l'histoire vous regardez par exemple donc le traité donc depuis euh, vous regardez donc, euh, depuis peut-être le président Yanukovych, vous comprendrez que la Russie a commencé donc en fait à anticiper leur plan. D'abord, ça remonte même à 2008. D'abord, avec, euh, avec la Géorgie, vous comprendrez exactement que la Russie a commencé à comprendre exactement que ces messieurs-là ne sont pas. Parce que, bien avant, les Russes ont bien voulu effectivement adhérer à l'OTAN, hein, il faut le dire. Ils ont bien, ils ont à bien cru. À l'Union Européenne. À l'Union Européenne. Et ils ont bien cru à la bonne foi de. Donc, malheureusement, ce fut pas le cas il faut le dire allez-y, rapide je vais terminer très très rapidement en disant ceci en disant que euh, il faut que, là maintenant, que nous prenions conscience parce que moi, ce qui m'intéresse à peu près dans tout ce qui se passe là exactement, c'est C'est de parler aux Africains aux Africains, oui. c'est l'Afrique il faut comprendre en réalité que ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, l'avenir, l'Afrique y est également concernée parce que, euh, je vais peut-être euh, peut pousser le bouchon loin si aujourd'hui euh, il y a peut-être en fait une guerre mondiale qui se déclare, une guerre mondiale donc entre les puissances occidentales et puis maintenant donc le bloc euh, russe, Chine, peut-être Iran et consorts. Les Africains seront de la chair à canon parce qu'en réalité c'est comme ça qu'ils nous considèrent. Ils viendront. Vous avez vu, par exemple, l'Ukrainien le, euh, le, qui était au Sénégal, donc leur ambassadeur, qui a décidé exactement de venir enrôler, sans même demander même l'autorisation. même. De, de il savait de que c'était interdit. Il n'a pas, de, il pas besoin de demander l'autorisation. Parce que Pour la lui, convention de Vienne oui. l'interdit. Non. Pour lui, exactement, la non. convention de Vienne... N'existe pas. N'est que pour les Européens. Pour les, pas pour les Africains. Nous sommes donc des personnes sans droit. Merci. Donc exactement. Il faut que aujourd'hui les Africains comprennent cela. S'ils n'ont pas compris, ils ne comprendront jamais rien. Patient par Fendôme, une date. Le 25 décembre 1989. Ce jour-là, le dernier président européen tué à Mondovision s'appelait Nicolas Tukhaïskou. Ils l'ont tué, lui et son épouse, sur un mur, en plein cœur, justement, de la Roumanie. Je prends également la date du 30 décembre 2006. Ils ont pendu Saddam Hussein. Est-ce que ce genre de choses vont se refaire Peuvent-ils arriver à cette barbarie, comme ce fut le cas le 25 décembre 1989, lorsqu'ils ont tué, en Europe, je parle bien sûr du dernier président européen qui a été tué, Nicolas Tujescu. Effectivement. Tchètescu, qui était le président de la Roumanie. Il le président de la Roumanie, précisez. Et vous savez que maintenant la Roumanie a été enrôlée dans le temps. Dans, dans le temps. Et Tchètescu, qu qui a tyran. été. Qu'ils appelaient tyrans, allez-y. Voilà. Et Tchètescu, qui a été tué sur la base d'un énorme mensonge. Vous comprenez Oui. Ça dit qu'un truc fabriqué de toutes pièces, on dit, ça dit qu'il est en train de massacrer des populations de, de, de, de, de, de Timișoara, je crois, il y a des charniers. Des Tout était faux, fabriqué. Exactement comme l'a vu avec euh, Andy B, oui. Où on allait dans les, les studios de, de cinéma Qatari Fabriquer euh, Ça se fabrique hein Même, nickel, même dans la crise On, on montre euh, comment les populations paniquent. Ils créent oh, alors que c'est le film. Mais tout Après il y a un mort qui se relève. Nous venons une partie et en montrant que vous voyez comment les populations sont paniquées. Non c'est le film. L'histoire du bombardement de l'hôpital pédiatrique de Mariupol là où on voit euh, une, une, une, une femme enceinte. Mariana sur, pour, euh, pour pour, pour, pour, sur, pour presque c'est le point de mettre bas qui avait oui. du sang. Non c'était une blogueuse et je sais pas c'était tout un film. Elle est manquante. Elle est, une, est tout, tout, tout un film mannequin. C'est une mannequin. Mais blotos. sur le coup, elle était enceinte. Oui, sur le coup, elle était enceinte. <rire> elle est elle enceinte. Elle enceinte. Mais là, mais là on, on maquille bien les choses. Et quand vous, regardez, vous êtes dans les moindres, c'est pas possible. Comment ces gens sont aussi violents comme ça Non, ça n'a rien à voir. Le commun de l'émotion. Bon, oui, ouais, l'émotion. Moi, je, je tenais d'abord à dire une chose. L'Europe a un autre gros problème. Comme ils ont dit que les hommes doivent épouser les hommes les femmes épousent des femmes. Sinon les hommes épousent des chèvres, ils ont un gros problème Si vous avez quatre grands-parents qui ont un seul petit-fils pour le plus heureux Ils vont prendre les hommes pour aller faire la guerre C'est pour ça que je dis aux, aux familles africaines Faites-nous des enfants Voilà bon Faites des enfants L'affaire est déterminante hein? L'affaire est déterminante Si tu n'as pas des enfants Si tu n'as pas de jeunesse tu n'as pas les bras là, ce que j'appelle les verrous hydrauliques. Ce sont les bras des Africains là qui ont donné aux Américains ce qu'ils ont. Qui travaillent dans les plantations de coton. Qui travaillent dans les mines. Qui a construit la Maison Blanche Ce sont les Noirs, hein Oui. Les gens l'oublient. Je, je le dis maintenant pas, aux Africains. Pas que la Maison Blanche. Ce sont les Noirs là, Noirs de peau, qui ont construit la Maison Blanche où il y a quelqu'un qui s'assied là il dans des ordres au monde. Tout le plan a été fait par les Noirs. C'est nos bras là. Si vous n'avez plus ces bras là, vous ne pouvez rien faire. Bon, vous voyez les tirer là maintenant les faire la guerre. Hein les Chiliens ne peuvent pas faire la guerre. Ils ont d'autres choses qu'ils aiment, pas aller faire la guerre. Faites-nous des enfants. Ce sont les bras-là qui vont faire la guerre demain, quand ils seront attaqués, premièrement. Deuxièmement, je tiens aussi à dire qu'ils savent. Ils ont fait l'appel aux mercenaires, non Oh, tous les mercenaires, il faut fuir en Ukraine, machin. Poutine a dit que bon, je vais vous montrer qu'on peut aussi jouer sur ce tableau-là. Il a seulement claqué les doigts comme ça. La Syrie, a été toute seule, elle est prête à livrer 130 000 combattants. Au côté de la Russie, 130 000. La Syrie, elle, seule, seulement. Donc, si on... Poutine aussi, clan de doigts, non pour dire que, bon, ceux qui veulent combattre le monde unipolaire et mondialiste d'avenir, <rire> ça va être... Nous allons en genre. Ça va être terrible. <rire> on même que Poutine croule même sur donc, Voilà. Apparemment, il croule même sur la demande, vous me dites. Exactement. La Chine et l'Inde, à elle, tout seules vont les fournir des combattants de plan fini. Bon, je dis donc aux Africains, faites, faites des enfants, parce que c'est très important dans... Euh, la suite des événements Si on continue à muscler notre population Et j'allais oublier La population dans tel notre Elle est vieillissante Et la nôtre elle est jeune Quand je vous dis qu'ils n'ont même pas la force de faire la guerre Ce n'est pas seulement une vue d'esprit hein. Dans la réalité ils ne peuvent pas Ils n'ont pas les moyens Ils ne peuvent pas, la pas faire attache. cette guerre C'est pour ça qu'ils font tout le bruit qu'ils font là. Mais les bombardements d'hier Leur a montré que même sur le plan technologique et technique oui. La Russie a plus de l'avance Donc je pense sincèrement Que les manipulations dans les médias, tout à l'heure, Simon a parlé d'un pouvoir. Les médias sont devenus un véritable pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'on a bloqué Richard Tudet, Spoutnik. Même Facebook a été mis en contribution pour lancer des appels Bien sûr. au meurtre, hein? Bien sûr. à la xénophobie, à la russophobie, etc. C'est à, à la haine. Même Facebook. Et pourtant, C'est pour... quelque chose d'incroyable. Et pourtant, il y a des mots clés sur Facebook exactement qui sont sanctionnés. Ce qui veut dire que si vous faites un appel aux meurtres sur Facebook, vous, africains, par exemple, vous sanctionnez de notre compte. Ouais. Mais Toi par contre, quand vous parlez de tuer Poutine, Non, ça passe... pas un problème, ça passe Toi, normal. tu parles même des meurtres. Moi, moi qui suis là devant vous, j'ai seulement fait un petit post où j'ai mis une photo où il était devant la tour Eiffel. Oh, on m'a bloqué pendant un mois. C'est un fait historique. J'ai pris une photo où il était devant la Tour Eiffel, on m'a bloqué pendant un mois. Mais quelqu'un d'autre l'a fait il n'a pas été bloqué. Hein. Mais moi, comment... Il dit, je ne l'ai moi, pas bloqué. Bah, bah, vous voyez. Donc, donc, il faut... Ces -là... Je pense que je vais recommencer. <rire> Ces gens-là, mais... c'est un fait historique, non Est-ce qu est... est -ce que c'est un mensonge? Il était devant la Tour Eiffel, non Est-ce qu'on ne ment On ne ment pas. La France a été défaite, non Les armées ont été battus par les armées nazis. Vrai ou faux Vrai. Qui les a sauvés, c'était encore nous les... les Africains. Ouais. Ça, ça, pourquoi on nous interdit de dire la vérité comme dit Simon Simon, non ne fait que dire la vérité, on ne tue personne. On parle seulement. Eux tuent les gens chaque jour. Bon, donc, je dis à, la, à notre jeunesse, ne prenez pas pour un content ce que vous voyez, là, les images, le flux d'informations incessants. Faites aussi travailler votre, votre cerveau. Vous n'avez pas un poids chiche ici dedans. C'est un cerveau que vous avez. Arrêtez de vous comporter comme si c'est dans votre femur, c'est un poids chiche qu'on avait mis dedans. Ce pas possible. Donc, si vous analysez très bien ce qui se passe aujourd'hui, et là, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit sur ce plateau, en fait, les gars sont paniqués complètement. Ils sont totalement paniqués. La peur faire un, un débat sur la, euh, la possibilité de tuer Poutine, ça veut dire qu'ils ont tout tenté. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont obligés de passer par des trucs pareils. Comme je l'ai dit, s'ils ont des agents dormants, parce que non, réveillez-vous, faites quelque chose. Même soir. les agents dormants, ils il jouent. C'est pour ça qu'ils font donc, donc, donc euh, euh, euh, aux Africains, il faut tenir compte de cela Il faut aussi tenir compte d'un autre volet La question de La nourriture D'abord c'est que j'en mange très mal ah, <rire> C'est pour ça que j'en veux à certains putains hommes d'affaires Africains qui aussi nous ont apporté cette malbouffe Là ah, À un moment donné, on a mangé et des poulets Et des trucs congelés dans les cas Des bateaux qui étaient de la merde Moi je mange pas ça C'est ça qui nous a donné beaucoup autres. de maladies hein? Je mange pas ça Ah ça je vous le dis hein Aujourd'hui, notre guerre, c'est la guerre d'avoir de la nourriture pour pouvoir manger. On dit, oui, l'Ukraine était le, le, le, le grenier à quoi À blé de l'Europe. L'Ukraine était le grenier de blé à l'Europe. Mais vos produits pharmaceutiques, il faut le préciser. Maintenant, nous, on a fait une OPA sur notre <rire> Ukraine, ça nous revient. Qui va vous vendre encore le blé Mais il y a d'autres espaces dans le monde qui sont penauds de tout ce blé-là. Le Pakistan vient de signer un contrat avec la Russie pour la fourniture en blé. C'est de, de tout bénéfice pour eux. La Chine, alors, elle dit envoyer, envoyer, non, prend tout. On ne laisse rien. Donc, il faut dire aux Africains que pour préparer la guerre, il faut aussi être capable, en capacité de nourrir les bouches qui vont faire la guerre. Pour cela, il faut une redéfinition, une refondation totalement de notre système économique et notre système agricole. Comment on peut avoir des terres riches, comme c'est le cas sur notre continent, et on a encore des populations qui meurent en famille. Donc, nos dirigeants là, réfléchi, ce qu'on appelle le « food power, power. ». Il y avait le, le « hard power », le « soft power ». Maintenant, il y a le « food power ». Et l'un des cris d'offrir qu'on lançait, parce qu'on a tapé la main sur ce qui était leur le grenier. Oui. Ils ne savent plus quoi faire avec la question de l'Ukraine. Faisons à manger, produisons ce que nous mangeons, faisons à manger pour que nous, nous puissions atteindre une euh, autosuffisance alimentaire. Quand euh, euh, euh, Mao a fait sa grande révolution, je dis aux Africains, les Chinois mouraient de faim. Hein? Comme les Éthiopiens mouraient de faim. Là. Des milliers de morts de, fam de famine. À, avec les traités négo, tout ce que vous connaissez. La guerre de l'opium, tout ça. Quand Mao a fait sa grande révolution, première promesse, il a dit chaque jour, je promets à chaque Chinois un bol de riz. Ça peut vous sembler aujourd'hui comme quelque chose qui, qui n'a pas d'importance. Mais c'était une véritable révolution. À partir du moment où les gens qui mouraient de faim étaient enfin sûrs que chaque jour, ils peuvent avoir un bol de riz. La suite, mécaniquement, c'est opéré, c'est-à-dire qu'on allait de, de, de, de, de valeur en valeur au point où aujourd'hui nous avons la Chine que nous avons. Donc, j'insiste en disant à nos chefs d'État faites tous vos programmes, tous vos terres, là, nos terres là que vous vendez aux étrangers, sans vouloir mettre en place de véritables programmes agricoles capables d'assurer une véritable autosuffisance pour nous et même pour les pays voisins, nos, nos frères autour de nous. Faites attention, ça veut dire que vous êtes des criminels. Vous êtes en train de vouloir nous faire entrer au niveau de l'esclavage. Quand un peuple mange bien, se soigne bien, dort bien, va à l'école dans des conditions décentes. Ce peuple a est promis un bel avenir. Mais quand un peuple dépend, même pour manger, de l'aide extérieure, c'est un peuple qui a des problèmes. Ça de mal. Vous, vous voyez ce que les Occidentaux jettent tous les jours dans, euh, euh, dans la poubelle. Il y a des gens qui nous roussent, nous roussent déjà à l'Occident, dans les poubelles. Hein? Mais en fait, c'est quelle bouffe Ce sont les OGM. Ce sont des trucs qui sont brandis de pesticides, de tous ces faux engrais chimiques, etc., etc. Nous avons la chance d'avoir encore des terres qui nous permettent de manger correctement. Si nous voulons faire la guerre de demain, là, il faut qu'on commence d'abord à être capable de produire et de manger correctement. Et pour cela, ça dépend des politiques qui révisent. Maintenant, je sors en disant la question du nom du, du politique de notre continent. Ça me tient à cœur. Pourquoi J'ai regardé encore cette nuit la carte de, de, de la Russie. Mais papa, c'est grand. Hein? 17, ça, millions 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions de kilomètres carrés. Mais je comprends pourquoi les Ostantios sont malades. Est-ce que mais tout ça c'est pour, pour ce petit peuple-là qui a moins de 200 millions d'habitants Non, non, non, non, non, non, non, non. Avec les énormes réserves Il y a la Sibérie, de gaz en Sibérie, Sibérie, de pétrole, de, de, de, de, de titane, là, de, de, de, de, de minéraux, d'aluminium, de, de, de minéraux même inimaginables. C'est le retentissement qui nous donne la possibilité d'avoir. Nous on a plus de 30 millions de kilomètres carrés. Nous l'Afrique là, là. Mettons ça en valeur. Allons vers des, des, des, des unités politiques robustes qui vont nous permettre de parler d'une seule et même voie, mais surtout de peser sur les échanges sur le plan mondial, que ce soit sur le plan politique, économique, culturel, etc., etc. Qui ne nous dit pas que on va copier le, euh, demain l'Occident sera obligé de copier l'Afrique pour se refaire la santé Par exemple, l'histoire de la polygamie. Qui ne vous dit pas que demain les gens vont être polygames en Europe pour faire beaucoup d'enfants Qui ne vous dit pas parce qu'ils sont en train de voir que. Ils, les... ont, ils le sont, les gens. sont les les mormons. Les, les mormons. Ah, toi, on est, oui, comme l'homme au scooter, là, qui allait au à pluie rouge. Oui, lui, il n'a pas fait d'enfant là-bas. Il, il, il a quand même plus aller. de 5 enfants, lui, au moins. Oui, oui, mais il arrive ah, il, là, la c'est pour ça qu'il prenait la. Il, il a Il a plus de 5 enfants avec ses golen, hein? Ah, bon. Euh, pas, non, non, non, plus, <rire> je ne sais pas si tu serais non Je ne cherche pas non mormons. Je ne sais pas qui est plein Mais, mais l'homme au scooter qui allait à la rouge et qui n'est N'oubliez pas de passer par la blanchirie pour acheter les croissants, vous le connaissez très bien. Mais je vous dis, Africains, faites-nous des enfants. C'est ce que le policier, tout le monde le sait. Faites-nous des enfants. Si vous faites des enfants, ça va la clé du succès de cette affaire-là. Il, il est impensable qu'un pays comme l'Inde ait une population qui soit suprême à celle de l'Afrique. L'Afrique, contre à ce qu'on pense, non, notre espace est vide. Nous ne sommes pas. Non, notre espace n'est pas très peuplé. Faisons attention, un pays comme la France. Elle a... La France, j'allais dire euh, ce que qu'ils appellent l'Hexagone, près de 4, 4, 70 à 80 millions d'habitants. La République démocratique du Congo est à peine 100. La République démocratique du Congo, qui peut prendre la France plusieurs plusieurs. plusieurs fois. 13 fois. Je, bon, je vais, donc, la Centrafrique, qui est plus grande que la France et la Belgique réunies, n'a même pas 5 millions d'habitants. Eux, ils ont 70 à 80. Donc, on ne vous dit pas qu'on est trop peuplé. On n'est pas trop peuplé. On est sous-peuplé. Notre continent est sous-peuplé. C'est parce qu'il y a des, pro les, des programmes économiques, des programmes politiques qui ne permettent pas que l'Afrique puisse se peupler et vivre de manière heureuse. Donc, euh, l'une des de, de, de clés de cette affaire-là, c'est domestiquer la science, faire beaucoup d'enfants pour qu'on ait un nombre et, et un marché interne consistant pour que le maire in Africa, de Simon, ne soit pas obligé. Euh, euh, d'avoir des partenaires d'étranger des parce qu'il y aurait un marché réel sur notre continent capable de consommer ce que les africains produisent et puis et maintenant sur le, euh, le plan politique avoir des dirigeants des, des, des africains qui prennent le courage et qui s'assument comme on le voit au Mali comme on le voit en Centrafrique et comme je l'espère on, on va le voir bientôt dans beaucoup de pays à partir de ce moment là je peux vous assurer ce n'est plus Macron va, va tourner sa langue dans sa bouche cette fois avant de prononcer une bêtise du type nous, l'Afrique est affamée, il faut qu'on parle à l'Afrique. On va le dire, M. Macron, d'abord, on ne va pas le dire. Il comprendra qu'il ne peut pas le dire. Est-ce que vous vous imaginez Macron en train de dire un truc comme ça sur la Corée, non <rire> où mon tonton qui est là-bas se balade avec son, sa fusée et il demande que maintenant est-ce que je peux, je peux entrer dans le match parce que le match de soin quand on reste encore au moment de touche, le gars est tellement anxieux qu'il veut lui rater aussi pour que la soeur coule un peu sur lui, pour vous comprenez dans, le, dans le, ce fameux 2-0 donc, donc je pense que euh, je sors en disant à nos dirigeants à, à, à, nos, à nos hommes d'affaires à nos intellectuels, pardon ne prenez pas ça comme euh, une attitude irrévérencieuse vis-à-vis -vis de vous, ou bien des insultes mais je vous dis d'une certaine, d'une petite réalité. Il est impensable que les gens qui ont réussi à réveiller la jeunesse africaine dans le bien d'un engagement panafricain que nous sommes. Parce que ça aussi c'est la réalité. On ne l'a pas inventé. Mais soutenez-nous. Soutenez Jibriès, soutenez venez en aide à ces gens-là qui sacrifient tout pour que ce réveil là soit possible et pour que vous vous en bénéficiez demain. Parce que c'est ça aussi la vérité. Oui. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, s'ils prennent conscience de cette réalité-là, et qu'ils nous viennent en aide, sérieusement, pour que non, en partant, on passe le flambeau aux jeunes comme celui qui est là, et que lui aussi, il va amasser. encadrer les autres. Et que des, des initiatives médiatiques comme celle-ci soient le plus nombreux possible, toutes les, sanctions et les les censures des GAFAM dans les réseaux sociaux et dans le nouvel médiatique, ça sera, comme, ça va faire chute comme, comme, comme une boudruche. Mais si on continue de, de regarder en téléspectateur, en disant que non, comme moi j'ai mes relations avec le Conseil de France, je ne peux pas, non, fait même le, faut me le faire, comment on dit ça, un, comment, en back-office. Back vous n'avez pas obligé de vous présenter que c'est moi qui fais, mais faites au moins en back-office. Trichez aussi chez les autres ceux qui font de mieux. Hein? Monsieur Bolloré, allez voir les principaux médias en France. Il a plus de trois quarts sous sa coupe il dit aujourd'hui que conférence de rédaction, le sujet numéro 1 il faut tuer à la ici. tous les grands journaux français vont reprendre la même chose avec les déclarations différentes mais c'est la même chose qu'ils vont dire il faut tuer à la ici. Donc si nous par exemple on veut défendre euh, l'un de nos manières qui est en conflit avec euh, le, le monde de la France internationale, si nous n'avons pas cette capacité, cette, cette réponse là il va faire comment Il sera seul et quand il sera seul face à la déferlante de ces médias-là, il sera obligé de baisser la culotte comme d'habitude. Et je peux vous dire, la honte, au-delà de la honte qui va eh, eh, rejaillir sur tout, tout, tout le continent, lui, il sera quand même le premier à subir le plein froid cette honte-là. Messieurs, plus que 15 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. Albert Anatole, ici, je vous pose la même question. L'Europe a tué le 25 décembre 1989 Nicolas Tutaisco, c'était sur le sol. Est-ce que cette Europe est prête à faire la même erreur ils ont dit dans le protocole de Toronto, que, euh, qui a fait l'objet d'un débat euh, sur ce plateau, que les peuples n'ont pas de mémoire historique. Ça veut dire qu'ils reprennent toujours les mêmes scénarios. C'est le même scénario qu'ils ont repris, et qu'ils ont repris du côté de l'Ukraine. C'est-à-dire, euh, euh, ils instrumentalisent les populations, ils, disent, ils accusent l'agressé de ce qu'ils qu font eux-mêmes ils vous donnent l'impression que c'est vous. Non, non ce n'est pas l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, ils vous traitent de toutes les noms d'oiseaux. Pourquoi Parce qu'ils ont le contrôle des médias. Tout à l'heure, euh, le grand frère nous parlait du cas assez curieux et pathétique d'ailleurs de Facebook, qui nous donne des de démocratie en censurant nos émissions, parce qu'on traite le Jupitérien de lémurien, parce qu'on traite le Jupitérien de menteur, mais... Facebook accepte quand même que on puisse faire de la propagande anti-russe, qu'on des propos, des propos énormes contre l'armée russe, contre la Russie, mm -hmm. mais silence. Vous êtes même, non, ils acceptent même que quelqu'un puisse n'est-ce pas danser à poil sur Facebook, il balance sur Facebook, ils ne s'en soucient pas. C'est ça leur c'est ça leur valeur, c'est ça leur démocratie. Mm -hmm. Donc ce qui s'est passé hier peut se passer aujourd'hui. Si les peuples ne prennent pas conscience. Si les, les, les, les peuples restent attentifs, vous a, tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que dans une guerre, qu'elle soit conventionnelle ou non, que nous soyons dans une bataille médiatique ou d'opinion, j'avais dit idéologique, la principale victime, c'est la vérité. Si vous connaissez la vérité, vous ne pouvez pas être instrumentalisé. Mmh. Raison pour laquelle vous avez une information qui est aseptisé, qui est manipulé par une multitude de médias. Et il se fait exprès. Pourquoi Parce que c'est les mêmes individus qui sont les propriétaires des mêmes médias. Ils corrompent les, les consultants de ces médias, ils corrompent les journalistes de ces médias et... Ils sont payés pour Albert Lattolaisi. Je vais donc dire que on, nous disons la même chose. Ça nous dit quand Attendez un peu. Quand je vais un esprit qui n'a pas, pas le jugement, qui va à CNN, ils voient la, la, la même information qui est de la même façon qu'à France 24, RFI et consorts. CBC, Mais, et, CBC Ils, ils ne pas à croire CBC. que c'est vrai. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il faut toujours questionner l'histoire. Que, en Irak, ils nous ont dit la même chose. Par la suite, ils ont dit que ce n'était pas ça. En Syrie, ils ont dit ceci. Si, que temps en ce n'était pas ça. En Libye En Libye, ils nous ont dit que Mohamed Kadhafi était en train de génocider son peuple. Par la suite, ce n'était pas ça. On a vu la, la démocratie. En En, Libye, en, hein. en Côte d'Ivoire, on a vu. On, ils ont dit que ce n'était pas l'armée française qui a bombardé le palais présidentiel, c'était l'armée ivoirienne. Mais pas de temps Après, on a dit, les documents ont on pour le contraire. Mais ils n'ont pas la justice. C'est ça le problème. C'est-à-dire que nous avons des, des populations, des peuples qui ne laissent pas. Ils croient que le monde, ça fonctionne selon le... Euh, euh, avec le, la PlayStation, pour ceux qui jouent la PlayStation, euh, c'est euh, ceux qui regardent comment euh, s'appelle les séries les les Zéro deux roses. que c'est ça le monde, non C'est pas seulement. Non, mais mais, mais, mais ce que ce que ce que les grecs je suis beaucoup, c'est que quand les gars les mentent. Quand ils mentent, ils prennent des airs très sérieux. D'abord, ils ont de très belles vestes. Mais il faut Terminons rapidement, messieurs. Il ment tranquillement. Dans, dans son visage, il est issu le prompteur. pas, pas, pas, pas Il n'a pas, pas, pas, pas le choix, pas, pas, le choix aussi. Il y a quelques <rire> chemins mais nous l'avons dit sur ce plateau, que monsieur Macron ment à son peuple en nous dans les yeux. Et il le croit. Ils le croient parce que c'est lui le président, c'est le public, non Ils n'ont pas de morale. Non, le véritable problème c'est qu'ils n'ont pas de morale ces gens. Mais non, ils n'ont rien foutu de la morale. Moi quand je veux, vous vous écouter. m'en malade. attends vous écoutez un raciste comme Jean-Yves Le Drian. Mais il n'y a qu'un Français qui Le pas. Ça veut dire qu'ils ont un problème. Ils ont un problème. Nous n'en avons pas. Nous connaissons les, nous connaissons les menteurs, nous savons les députés. Et là, pour revenir à votre question, je ne suis pas là. Ça va se C'est-à-dire, les événements que vous avez convoqués oui. pourront revenir si les peuples ne sont pas vigilants. Et là, moi, je voudrais, une fois de plus, interpeller les peuples, le peuple africain de manière particulière, pour le faire comprendre que je suis à la télé. Si nous avons quelqu'un à soutenir nous, euh, en, en, dans, dans le contexte euh, actuel en Europe, c'est la, la Russie. On ne peut pas être embarqué dans le commerce de l'émotion moi je ne peux pas être embarqué dans le comité monsieur vous avez celle que j'ai citée tout à l'heure madame, euh, elle s'appelle Marina Purgoskaya qui vous a fait croire que dans euh, le fameux bâtiment qui a été bombardé par euh, le pédiatique pédiatrique qui a été bombardé par l'armée russe et, et a et tué, il... a fait des victimes mais ce qui ne disent pas ces médias là c'est qu'on avait évacué les civils plusieurs semaines avant et cet hôpital a été réquisitionné par le bataillon Azov Exactement. qui en a fait une base militaire Exactement. ça aussi les médias ne le disent pas donc, moi, je pense donc qu'il euh, est donc important, pour revenir à la thématique, je sois pas là, pour revenir à la thématique, je pense qu'aujourd'hui, oui, nous soutenons Poutine parce qu'il apporte une réponse, une, et, et, et, il est en train de bouleverser le nouvel ordre mondial, je parle de, de, de, de l'ordre géopolitique, il est en train de rabattre l'écart de géopolitique, mais il est important que les, les Africains ne se fassent pas d'illusions, et de penser que, oui, aujourd'hui, la, la, la Russie, mais demain, quand ils seront, ils vont subir une clôtures là-bas et du coup de la Russie, ils vont venir où C'est sur le continent, est sur le continent. Est africain. Est-ce que nous sommes préparés à, à, à riposter Je ne pense pas. Je me doule, vous et euh, Jusqu'à présent de Contre, vous avez suivi d'ailleurs les deux vidéos que nous avons projetées ce matin. Là-bas, les Rocheteers déclarent qu'ils sont en train de voir venir la fin du nouvel ordre mondial. Vous pensez que ce sera la fin, justement, de ce lobbying du nouvel ordre mondial Vous savez, M. Ngos, les gens peuvent... Vous ne pouvez pas empêcher... Avec votre pomme de main, l'apparition du soleil. Mm -hmm. C'est impossible. Vous avez beau faire, le soleil va toujours briller. Toujours briller. Et vous savez, dans la vie, vous pouvez avoir toutes les aptitudes. Mais si vous n'avez pas l'attitude, vous ne pourrez jamais réussir. Vous pouvez avoir toutes les aptitudes. Mais si vous n'avez pas l'attitude, M. Poutine a l'attitude. Et ce qui fait mal à ces Occidentaux. Poutine a bien dit et continue à le dire que dès qu'il finit avec l'Ukraine, il va libérer l'Afrique. Et ça qui fait paniquer tous ces gens-là. J'ai dit l'a dit. Voilà pourquoi on met les politiques en place pour l'Afrique <rire> Pardon Voilà pourquoi est-ce qu'on met les politiques en place pour l'Afrique avec Macron qui... Non, justement, ils ne voient plus. Ça, ça, ils, ils, ils, ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Si en, si en Centrafrique, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Si au Mali, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Je ne pense pas qu'il y a un seul pays africain pas encore continuer à suivre les histoires des occidentaux, des gens qu'on appelle macro, macro, bien euh, Yves Le Truant, Yves Le Truant, c'est pas possible il faut être assez idiot pour croire ces gens, bonhomme là, et il faudrait qu'on sache une chose la méchanceté c'est la faiblesse des imbéciles qui se croient fort faut retenir la méchanceté c'est la faiblesse des imbéciles qui se croient forts. Fort. Ouais. donc tous ces gens qui font du bruit là, ils n'ont rien du tout la Russie vient de leur prouver qu'ils n'ont rien qu'en un temps le corps, il peut les écraser. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, la peur a changé de camp. Anatole il dit que les Africains ne lisent pas. Ne, ne lisent pas, bien sûr. Mais si vous mettez ça dans une bouteille de 33 le soir, ils vont lire. Ils vont me donner le résultat. Non, mettez ça dans une bouteille de 33 le soir, ils vont sortir de la jambe pour lire. Dans une bouteille de 33. Oui, et on a mis en place cette histoire exprès. Et on a mis en place cette histoire, Faites fait de la publicité. Hein? Oh, vraiment, si c'est pour la <rire> Non, je veux pas... passer au service commercial. Je, je, vais, je vais y aller. <rire> surtout pas pour les Français. Non, le vrai problème, c'est que nous devons faire en sorte que nos frères s'abstiennent de mettre les, les, les bouquets Canal Plus sur leur toiture. Tant qu'on n'est pas... On ne sait pas couper complètement de cette histoire-là. On a beau lutter, on va se retrouver dans les mêmes problèmes. Il faudra faire une campagne pour ça, hein, Simon. De... C'est ce qu'on est en train de faire. Demander pas... à tous les Camerounais, à tous les Africains. Absolument, De que... détruire tout. tout euh... Oui, oui. Imaginez un temps soit peu. S'il y a un million d'abonnés à Douala qui pèse 5 millions, je le dis chaque jour, C'est 5 mal. milliards. Ça fait 5 milliards. 5 milliards de francs CFA chaque fois. Oui. Alors imaginez 14 pays africains. Imaginez par an ce que ça donne pour une petite sautée qui vend le vent qui vend le vent aux Africains et le mensonge en plus détruisent complètement la culture africaine à travers les émissions font. en plus c'est un gros câble opérateur c'est tout la plus heureuse est un gros câble opérateur c'est <rire> bon, rien du tout, ils ne sont rien du tout et les Africains ne réfléchissent même pas pour sortir ce cacan hein. mettre en place une structure qui peut leur permettre de, de faire quelque chose de sérieux purement africain c'est ça qui me fait très très mal c'est pour ça que nous prenons le maire d'un Africain parce que si les ingénieurs africains se mettaient ensemble pour réfléchir pour mettre en place une telle structure, ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte même pas un milliard. Et ça devrait libérer totalement l'Afrique. Mais combien d'Africains, nous, on passe tout le temps à mobiliser. Dans les pays ça, on leur dit, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes en Chine partout, essayez de réfléchir, voir comment on peut mettre en place une telle chose, rien que pour les Africains, en mettant un satellite africain qui ne coûte rien du tout. Je dis, ça ne coûte même pas le milliard de le faire. Et on a des capacités de construire des satellites, de les mettre sur orbite et informer tous les pays africains. Mais les Africains... On, on dit qu'on les a endormis, avec un somnifère pour lequel ils n'arrivent jamais, plus, plus jamais à se réveiller. Il est temps qu'on se réveille pour, pour dire non à cette histoire, on est fatigué. Ce plus possible. La station internationale est en danger. Hein? Parce que la, la fusée qui allait faire le ravitaillement là-bas est russe. Ils ont dit qu'ils risquent de laisser l'Américain la bloquer là-bas. Oh. Il a encore 15 jours, en tout cas. <rire> non, De toute façon, ce qui est sûr, les choses sont en train de changer. Si la Russie libère l'Afrique, ça veut dire que l'Afrique est totalement libérée. Non, si on, va... on se libère avec l'aide des ah, amis. Mais... Mais bien parce que c'est nous-mêmes qui allons tout à fait, fait, on dit la même chose même voilà. en, en des termes différents hein si le français n'est pas un on c'est dans ma langue maternelle ai <rire> terminons avec vous hein, c'est des... dire que n'importe comment, on va se libérer avec le concours de nos amis voilà. ils ont commencé, voilà. après, la Centrafrique, la, la, le Mali et d'autres pays sont en train d'y arriver donc n'importe comment, ça -hmm. va faire tâche d'huile ce que je voulais dire à mon frère et il faut savoir qu'on regrette parce qu'on n'a jamais eu on n'a jamais eu la paix on ne va pas se mettre à regretter quelque chose qu'on n'a jamais eu. Maintenant, on va seulement profiter pour que les gens nous <rire> apportent quelque chose de nouveau. Merci encore une fois de m'avoir invité. Et je suis très heureux d'avoir donné mon petit point de vue. Yannick el je vous poserai la question. Aujourd'hui, tout le monde le sait, nous sommes en pleine guerre médiatique. Est-ce que l'Afrique a les armes pour cela Est-ce que l'Afrique a les armes pour cela Je crois bien que oui, l'Afrique a les armes. Vous savez, euh, euh, euh, du moins, ça fait de la communication. Il y a plusieurs modèles. Par exemple, à l'époque de nos parents... Même si on fait du copier-coller dans nos chaînes de télévision Le copier-coller n'est pas toujours mauvais. Parce qu'exactement, euh, quelqu'un a dit, dans notre jargon informatique, on dit que le copier-coller, c'est la plus grande invention, effectivement, des temps modernes. Parce qu'exactement, ça fait gagner du temps. Et exactement, lorsqu'on copie maintenant, qu'est-ce qu'on copie et qu'est-ce qu'on colle C'est ce qui est le plus important. <rire> Donc, ce qui veut dire qu'il faut savoir, en réalité, ce qu'on doit copier et ce qu'on doit coller. Bon, euh, maintenant, pour revenir un peu à votre question... Exactement, l'Afrique avait des moyens de communiquer avant. Avant, avant on avait des tam tam par exemple, effectivement, on les tapait du moins. On les tapait, effectivement, on passait un message à travers. On n'est pas obligé, effectivement, de suivre donc, en fait, les, canaux qui, les canaux conventionnels pour peut-être communiquer. Vous savez... Parce que tout à l'heure, Touloubon Adon parlait de soutenir justement le combat panafricain. Exactement. Et je poserai donc la question est-ce qu'il y a les armes Parce que jusqu'à peu, vous comptez sur le continent africain, les chaînes de télévision comme DBS, il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, je commençais en fait par le tam-tam pour arriver en fait à la télévision. Oui. Pour vous dire exactement que là maintenant, euh, il, faudrait, il faudrait effectivement que l'Afrique trouve donc euh, sa façon de communiquer à elle, donc effectivement par exemple là quand vous avez euh, DBS, euh, cette façon de communiquer n'est pas toujours peut-être d'imiter euh, en fait les occidentaux, mais c'est de, de rentrer d'abord dans notre histoire, de comprendre exactement comment nous faisions avant maintenant pour l'adapter effectivement aux nouvelles technologies. Donc, Aujourd'hui, par exemple, a fait 10 biais, c'est ce Vous voyez, euh, là maintenant, euh, nous sommes tous là. Euh, nous sommes en fait, nous utilisons les moyens, les moyens conventionnels de communication que sont peut-être donc à fait les ondes, et ainsi de suite, et puis voilà, euh, Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Mais, maintenant, le message, il est tout autre. Parce mais et, mais, mais il y a une oui. M. Caldjop. Oui. Terminons. Nous mmh. euh, le tam-tam était un moyen conventionnel. Oui. Parce que vous savez, quand on dit des choses, il faut savoir exactement les dire. Oui. Le tam-tam, le... c'est les moyens conventionnels. Oui. Oui. Il faut dire que le, les médias dits modernes oui. Oui. Oui. oui, parce que dire que c'est comme si nos, nos, nos façons de communiquer ne bon. parlent pas, était pas conventionnel bon, justement je, en fait, je, prenais, je prenais juste l'histoire pour, oui. euh, en fait, pour dire le conventionnel bon, j'ai oublié, oublié de mettre les guillemets comme d'habitude parce qu'exactement voilà. ce qu'on qu qu parle de conventionnel en réalité c'est parce que c'est eux qui ont décidé effectivement que c'est la façon c'est ce qu'on dit maintenant conventionnel Exactement ça, c'est de la même façon. Par exemple, qui vous, qu vous disent exactement peut-être que non, euh, arriver à parler français, effectivement, est mieux peut-être que parler Bassa, par exemple. Donc, ce qui veut dire que c'est eux qui décident de la convention, il faut donc maintenant que nous rebattions les cartes. Et nous allons rebattre les cartes comment Tout simplement, effectivement, en tenant nous-mêmes le porte-monnaie. Ça veut dire exactement que là, par exemple, comment est-ce qu'on va faire Ça veut dire que maintenant... Euh, je dis ça, je dis rien, peut-être les Camerounais peuvent, peuvent décider qu'ok, okay. maintenant peut-être chaque mois, on met peut peut-être 100 Français peut-être en fait pour encourager DBS hein, qui continue peut-être en fait à propager effectivement le message qui permettra effectivement à l'Afrique de tenir donc ce qui veut dire que c'est non à nous seuls de tenir le porte-monnaie, effectivement c'est comme ça que nous allons redéfinir les conventions et c'est comme ça que nous allons combattre exactement donc euh, ce, euh, ce message en fait qui arrive effectivement, et corrompt simplement nos mœurs voilà. Merci à vous Aviane hein, et on avait été là ce matin Merci à vous également Simon D d'avoir été là ce matin. Oui mais vous allez me donner l'occasion de présenter nos nouveaux produits qu'on vient de faire. Vous savez depuis 70 ans nous on est dans les recherches. On a réussi à, à produire quelque chose qui lutte contre la prostate. Mm -hmm. Il y a un jus, ah, il y a un, un, un liqueur thérapeutique pour traiter la prostate. En un temps record ça vous, si vous sortez quatre fois la nuit pour pousser vous prenez ça le soir, le, le même jour vous allez commencer à sortir que deux fois. Deuxièmement, je, je, je suis preneur parce que la vieillesse. Deuxièmement, et on a ça en thé et en euh, euh, liqueur thérapeutique. Oui. On a également un, un produit pour euh, Ça s'arrête seulement la prostate Les nerfs, mais bien sûr. Je dis ça soigne. Je dis en 24, en 24, vous commencez. À ça s'arrête seulement la prostate Ça, préventif et curatif, ça soigne complètement. Merde. Et maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Mais c'est très important. Hein, pour je... les nerfs sciatiques. Oui. C'est également en à base d'alcool naturel, mmh. ça prévient et ça soigne. On a celui pour le cancer, tout type de cancer, en thé et en liqueur l -l -l thérapeutique. Je dis en un temps de corps. Je vais vous expliquer pourquoi on le fait avec l'alcool. Parce que l'alcool naturel, c'est le seul produit qui transporte les, les médicaments rapidement dans le corps, en un temps de corps. C'est pour ça que je vous dis, quand vous prenez cette liqueur thérapeutique, si vous prenez le soir le matin, vous allez vous rendre compte que si vous sortiez quatre fois, cinq fois la nuit, le, vous allez sortir deux fois seulement. Je dis le même jour. Donc, euh, je voudrais vous dire que nous, on est là pour rendre service, pas pour, et pour faire en sorte que les gens vivent longtemps en Afrique, au lieu de prendre les produits des Occidentaux pour s'empoisonner et mourir, parce qu'à l'hôpital, on vous donne des produits. Nous, tra nous travaillons sur trois, trois plans. Le plan spirituel, le plan métaphysique et le plan physique À l'hôpital on ne sent que ce plan physique Parce que c'est la nuit, quand vous faites des mauvais rêves Vous mangez dans la nuit, vous allez à l'hôpital Le docteur ne va jamais vous dire que vous avez mangé la nuit Or c'est le poison qui, qui vous tue Merci messieurs d'avoir été là Oui, donc le non, produit non, non. là, vous allez l'acheter non, non, pour le produit je disais, Nous nous qui sommes à plus de 50 ans La prostate, <rire> c'est important ah, bon. euh, euh, D'abord une, une information Mon père est mort et est presque aveugle à cause du glaucome dans cette semaine, à l'hôpital de Lobaba, il y a une campagne de détection de glaucome qui, qui, qui a été lancée. C'est quelque chose de très très important pour les gens qui ont déjà plus de 50 ans comme nous. Donc, allez vous faire, c'est gratuit. Gratuit, hein. gratuit du oui, côté euh, de l'hôpital de district de, de Lobaba parce que c'est mon voisin j'ai vu la, la banderole. Allez là-bas, vous faites détecter, c'est le problème de glaucome. C'est le glaucome, c'est le retraitissement de, de, de, de, de la rétine. C'est très dangereux parce qu'après, plus le temps passe, l'âge passant, on ne peut plus rien faire pour vous. Et ça, je pense à mon père quand je vois des gens qui sont atteints de glaucome. Donc, toutes les populations là, qui ont la quarantaine, la cinquantaine, allez à bas, et vous faites dépister si jamais détecté, si vous avez un glaucome ou pas. Et je crois que c'est ça le problème de santé. Maintenant, pour Simon avant de sortir, tu me donnes mon affaire, là, parce que nous, la, la prostate, c'est payé. Payé. payé. Merci moi, beaucoup, Passia, Merci à vous pour également, Albert, Albert, Albert, vous... oui, ma, ma, ma, mon, dernier, mon mot de fin, c'est quoi? C'est que si vous tombez amoureux de votre bourreau, c'est pas le pomme de bourreau, c'est vous qui êtes des responsables. <rire> Je suis entièrement d'accord. C'est le syndrome de Stockholm, Albert <rire> <à l 'intérieur. rire> Merci messieurs d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique pour tous les efforts d'ailleurs consentis tout au long de ces trois derniers mois. Vous êtes d'ailleurs très forts. Féliciter pour cela. Merci également à vous qui étiez devant vos petits et grands écrans encore ce matin. Merci à vous également qui étiez sur notre page Facebook. Cette édition était entièrement totalement dédiée à madame Yemou. Euh, Ursule Fredex, il y a un an de plus, 14 mars de l'An de grâce 2022. Je vais également dire merci à, quoi à Kouame, il faut bien préciser Kouame du côté de la Nouvelle-Calédonie. Plaisir de vous retrouver demain, mesdames, messieurs, passez une bonne journée.